Salut les seigneurs de guerre, c'est Franck, aujourd'hui pour ce nouveau rapport de bataille Age of Sigmar, je viens avec mon armée Sylvanette pour affronter les Nighthaunts de Yodark. Alors, mon armée Sylvanette, euh, c'est euh, une clairière cœur-bois, ce qui va me permettre de choisir trois unités adverses et d'avoir euh, plus un à la touche sur ces trois unités. C'est un avantage puisque euh, je viens tout en force avec des Kurnos, alors pour les leader tout d'abord un chef un arche revenant, euh, je l'ai équipé d'une relique, euh, l'arcantome pour pouvoir le transformer en sorcier, pour pouvoir euh, bah, en faire un totem en plus, euh, voilà, ce sera le pur totem qui boostera les Kurnos, qui va les suivre un peu partout. Euh, autre héros, la fameuse branche en tres, le sorcier euh, de, de l'équipe, qui restera caché dans sa forêt, qui permettra bah, d'en faire popper des nouvelles, euh, voilà, alors, et une des grosses forces de frappe, c'est l'esprit de durtu, qui est donc équipé d'une épée de verre bois, qui me permet d'avoir plus d'étroits d'attaque par phase de combat. C'est pas négligeable. Pour accompagner tout ça, je l'ai dit, des, des chasseurs de Kurnos. Alors, deux types. Un pack de 6 équipé de faux, euh, pour taper dur. Alors, ici, je ne profiterai pas de, de leur, de leur reine, mais c'est quand même une certaine quantité d'attaque et c'est quand même bien, ils tankent bien et euh, pour les soutenir deux packs de 3 euh, kurnos archer c'est c'est du dégât assez stable euh, voilà c'est intéressant ensuite pour les soutenir euh, des, des dryades en masse 2 x 20 euh, dryades euh, voilà, pour profiter de leur moins un bless et moins un touche quand ils sont près d'une forêt ou d'un terrain luxuriant et un pack de 5 euh, Gossamid Archer, les archers diaphanes, euh, qui vont euh, bah, faire leur taf habituel de d'écranter les, les charges et de se sauver euh, ensuite après une, euh, un déchaîné des enfers. Voilà, ça va tourner autour de tout ça et euh, je laisse la place à Yodark pour la présentation de son armée. Salut les seigneurs de guerre, moi c'est Yodark et aujourd'hui je suis venu suite à l'invitation de Franck pour euh, l'affronter euh, avec son armée de Sylvanette. Je me suis déplacé avec mon armée Night Donc je joue une procession Légion Écarlate. Euh, donc j'ai plusieurs généraux, plusieurs leaders. Un général, c'est le Guardian of Soul Auquel j'ai mis un, un artefact, c'est le Midnight Tome. Cet artefact va me permettre de lancer un sort un ou sort, un sort persistant... Comme si j'avais fait un 12 et mon adversaire ne pourra pas le dispel. En trait de commandement, j'ai le clock shadow. Euh, clock in shadow, ça permet de ne pas être la cible de plus d'une phase de tir et plus d'une phase de combat sur mon général. Pour l'accompagner, il y a Raikonor, euh, donc un sorcier de niveau 1. Euh, il connaît le sort Soul Cage. Euh, il y a également euh, le Dreadblade Arrow. Et également, en dernier, génére... en dernier héros, euh, mon perso euh, préféré, le Krulgast Cruciator. Le Krulgast, je lui ai mis un extra artefact. Il s'agit du Light Shard of the Harvest Moon, qui va me permettre à un moment donné euh, de la partie, si j'en ai l'occasion, de le craquer et de donner plus une attaque aux unités Nighthaunt à 12 pouces de moins. Pour accompagner tout ça, j'ai deux packs de 20 Ghast. Un pack de 10 Blade Guests. Un pack de 5 X-Race. Et un pack de 4 mirmoon Brunchies. Les Blade Guests, c'est propre à ma procession. Ça me permet de faire des blessures mortelles sur du 5 à chaque fois que je charge. Et ensuite, on va jouer plutôt en cordon avec les x rays Et les mirmoon sont là au cas où mon adversaire voudrait faire un peu de magie. Ou m'envoyer des sorts persistants. J'ai également deux sorts persistants. Auxquels euh, il va falloir faire attention. Le Purple Sun et les cox pour pouvoir relancer mes charges. Et avant de passer sur la table de jeu, je tiens à rappeler que c'est grâce à nos partenaires aussi que nous pouvons faire ces vidéos. Ces partenaires, vous les connaissez, c'est Crank Game et ses tapis, My Scenery et ses décors, et My Hobby Place pour acheter des figurines jusqu'à moins 20% sur leur site. Euh, D'ailleurs, je vous affiche à l'écran les précommandes de la semaine. N'hésitez pas à passer donc par ce site et à cocher, bien sûr, Creative Wargame au moment de l'achat. Euh, voilà, ça, ça nous aide, ça fait plaisir. Si vous voulez nous aider encore plus, n'hésitez pas à passer par notre Tipeee. Voilà, un don mensuel euh, ou euh, un truc sur le pouce. Euh, ça fait toujours plaisir, ça nous aide énormément. Voilà, n'hésitez pas à passer dans les liens dans la description. Et je tiens aussi à vous annoncer un événement majeur sur la chaîne qui aura lieu le... 28, 29 et 30 octobre, c'est le Creative Wargame Championship 5, édition Edge of Sigmar, attention. Donc euh, voilà, je ne vais pas encore vous parler tout de suite de roster, euh, mais euh, ça va être du lourd, il y a du beau monde, euh, on vous l'annoncera très très rapidement. Ça sera exclusivement sur Twitch, en live bien entendu. Restez euh, à l'écoute des annonces de la chaîne, euh, je vous donne des fresh news très très bientôt. Et on se retrouve autour de la table de jeu... Les déploiements sont faits, mais avant de vous les présenter, je vais vous présenter le scénario. Donc c'est le scénario Ni de soi de Fer. C'est un scénario à 8 objectifs, comme vous pouvez le voir. Si on tient un objectif, on marque un point. Deux objectifs, un deuxième point. Et si on en tient plus que l'adversaire, un troisième. On marque deux points pour sa euh, tactique de bataille à chaque tour aussi. Petite particularité du scénario, si à partir du de deuxième tour, on tient un objectif dans la zone adverse, on peut le détruire, enfin le piller. Simplement, on l'enlève de la table. Le joueur opérant devra jeter 2D6 par unité à 9 pouces de cet objectif. Et si jamais euh, le résultat est supérieur à la bravoure de cette unité, elle subira des 3 blessures mortelles. Donc on peut passer tout de suite euh, à la présentation euh, des déploiements. Je vais commencer puisque c'est moi qui suis le défenseur. Pour ce qui est de mon déploiement, donc, euh, on va commencer par la gauche. Donc ici, euh, un pack de 10 Dryades. Elles sont experts conquéreurs, donc elles valent toutes pour 3, donc il y en a en fait 30 sur, sur cet objectif. Juste à côté, dans euh, la forêt, il y a un pack de 3 Kurnos euh, à, avec leurs arcs, accompagné de la branche en tresse. Pour, euh, bah pour, pour booster tout ce qu'il y a autour. Hein. Ensuite à côté, le gros pack de 6 euh, Kurnos avec leurs size accompagné de l'arche revenante qui va qui va les accompagner tout au long de la partie puisque c'est lui qui va les booster de diverses manières un peu plus loin on a les gossami Archer qui sont là pour écranter euh, une, une alpha bon, ça, on verra qui commence mais mon petit spoil ça va certainement être moi mais au cas où voilà ils sont devant euh, c'est pour euh, diminuer les charges de l'adversaire juste derrière en soutient les trois autres Kurnos euh, avec leurs arcs pour avoiner tout ce qui sera resté dans la pampa à côté l'esprit le, de Durtu euh, qui, qui voilà qui reste là pour l'instant pour se protéger puisque c'est lui la cible euh, de, de la grande stratégie euh, de mon adversaire donc euh, pour l'instant je le protège je verrai ce que j'en fais ensuite et enfin un autre pack de Didryade qui compte pour 30 euh, sur cet objectif Petite chose, j'ai choisi un terrain luxuriant, de toute façon J'avais pas le choix, les trois terrains qui étaient dans ma zone de déploiement. Donc ce terrain est un terrain luxuriant, on peut le voir, il y a des petits, euh, des petits euh, sapins à côté des, des décors. Cette petite maison et euh, celle-ci. Voilà, donc c'est les terrains luxuriants, ce qui me permet d'avoir de, de, de différents boosts pour mes, pour mes unités. Étant donné que je suis cœur-bois, je vais de devoir choisir trois unités qui seront euh, cibles de ma chasse, on va dire. Euh, elles auront plus un pour être touchées. Les trois unités, ce seront les cavaliers ici, qui s'appellent... Les X-Rice. Les X-Rice. Et euh, les deux packs de 20 Bladegeist, ici et ici. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir passer au déploiement de Yodark. Alors... Euh, bah, je vais commencer euh, comme toi euh, donc en partant euh, le plus à gauche on a un pack de 10 euh, Chains rasp euh, qui sont également experts conquéreurs donc les 10 Shensrasp comptent pour euh, 30 euh, sur, euh, du coup, sur cet objectif là si on continue on a un pack de 5 x rays euh, qui sont dans le bataillon bounty hunter avec un pack de 20 blade guests et l'autre pack de 20 Blade Guests ici qui seront également en Bounty Hunter. Pour continuer dans les unités, on a un pack de 10 Blade Guests revenant qui sont également dans un pack Expert Conqueror donc qui compte également pour 30 sur l'objectif. Et pour accompagner le tout, on termine par une unité de Banshee qui vont permettre de contrer un petit peu la magie des Brindis en face. Alors, euh, la particularité également des Nighthawns, c'est que mon déploiement euh, terminé, je peux choisir jusqu'à trois unités euh, que je vais retirer de la table, qui seront placées dans les sous-mondes et euh, qui feront que euh, jusqu'au round 4, je peux les amener à 9 pouces euh, de mon adversaire et 1 pouce des éléments de terrain, histoire de mettre un petit peu plus la pression euh, à l'adversaire. Donc, qu -ce quelles sont ces trois unités Le pack de Blade Bladegeist de 20 blade Guest et le pack de 10 chaînes seront retirés dans les sous monts Voilà pour ton déploiement, et bien c'est parti pour le tour 1 Et bien c'est parti, bonne game à toi bonne game à toi Donc début du tour 1, dans la mesure où j'ai fini de poser en premier, je décide de, de commencer. Donc je vais gagner 2 PC et toi Dark, donc tu en gagneras 3. Euh, voilà pour ça. Pour ce qui est de ma tactique de bataille, je vais prendre envers et contre tout. Il me suffit à la fin du tour de tenir un objectif et que cet objectif ne soit pas contesté par, par l'adversaire pour remporter cette tactique. Donc c'est le, le, le choix auto généralement quand on démarre la partie. Ça. Donc voilà. Euh, action héroïque, je vais essayer de récupérer un PC avec euh, l'archi-revenant. Donc sur le 4+, ça passe, c'est un 6. Ça commence bien. Donc j'ai un PC supplémentaire avec l'arche revenant. Eh bien, moi je vais copier les brindilles et je vais tenter de gagner un PC avec mon Général. Donc, sur du 4+, c'est ben, un, un échec. Le 6, le 1, on est bien. Voilà. J'enchaîne donc sur ma phase de commandement. Donc D'abord l'arche revenant va se donner euh, avec sa capacité euh, pelt euh, un, une ward à 4. Voilà, c'est gratuit, ça fait plaisir. Pour ce qui est des sorts, l'Arche Revenant, puisqu'il a l'Arcantum, est un sorcier. Il va lancer un bouclier mystique. C'est parti, c'est donc sur du 5. C'est du 8. Est-ce que tu le denies Eh bien, je vais tenter effectivement de le deny avec le Guardian of Soul. C'est parti. Et ça, ça passe. Ça passe pour moi. Donc, euh, les Kurnos sont boucliers mystichidés. C'est donc avec les, les sites. Deuxième sorcier la euh, branche en tresse, qui va euh, lancer le sort euh, bien fait de verre de doyance qui me permet de faire poper une, une forêt là où je le souhaite. C'est parti c'est sur du 6 ça passe à 8 est-ce que tu peux deny aussi Eh bien malheureusement non puisque Ryconor est trop loin et que euh, j'ai utilisé ma seule dispel avec le Guardian. Très bien. Je place donc euh, un bout de forêt, parce que là j'ai vraiment très peu de choix entre le nombre d'objectifs et les décors. Donc euh, je mets un petit bout de forêt euh, ici sur le chemin. Ça me permet d'un peu projeter euh, mes gars. Euh, voilà. Voilà pour ce qui est de ma phase de commandement. On va passer euh, à la phase de mouvement et on se retrouve juste après. Ok, fin de ma phase de mouvement qui a été très très courte et très très simple. En mesure où je n'ai quasiment pas bougé, je vais laisser mon adversaire euh, sortir, enfin jouer ses cartes avant. Euh, L'idée étant simplement que j'ai bougé mes gossamides, je les ai avancés pour vraiment minimiser au maximum toute forme de charge. Euh, voilà, parce qu'il y a un gros pack qui fait quand même peur. Donc euh, avec leur capacité de pouvoir euh, se tirer après avoir euh, déchaîné les enfers, sauf si je me paye mon 1, mais on verra. Voilà, sinon, voilà, euh, juste euh, Durtu qui s'est euh, un peu avancé euh, pour, euh, bah, pour dire qu'il est là, quand même. Et voilà, pour ce qui est du reste, euh, je n'ai pas bougé. Euh, J'attends de voir ce que vont faire les Nighthaw. On peut passer tout de suite à la phase de tir. Donc, phase de tir, on va faire tirer les Gossamides sur les euh, Blade gates qui sont euh, le gros pack de, de 20 Blade Gates. Alors, je vais utiliser... Du coup, mon premier PC de la partie. Et euh, le Krulgast Cruciator va donner l'ordre euh, sur l'unité de Bladegeist. Euh, c'est un ordre spécial des Nighthawn qui permet d'avoir une FNP à 5+, au lieu de 6+. Pour ma part, je vais euh, utiliser un PC pour euh, faire un All Out attaque sur euh, mes archers. C'est toujours ça de prix. Et c'est parti pour le titre. Lego Samite, ça fait 11 attaques. Les 6 font D3, d sans mortels. Et là, c'est sur du 3 plus. C'est joli. On sauve 3. 3. Et après, plus 2 des 3 blessures mortelles. Voilà. C'est parti. Ce qui fait. Euh, ce que ça fait 3 blessures mortelles. 3 blessures mortelles. Donc, ce qui me fait au total 7 ward à 5. Pour tenter. Et donc j'en sauve 3. J'ai euh, 4 Blade Gaze Teamers. Et ben on va continuer avec euh, les Kurnos, ici, qui vont continuer à tirer sur les Blade Gaze. Donc c'est parti pour ces Kurnos. C'est donc euh, 7 attaques à euh, 4, plus déjà. Euh, bah, c'est pas mal du tout. Joli. Et ensuite, euh, 3 plus pour blesser. Moins joli. deux blesses. Donc ça me fera 2 sauvegardes à gâte. Dégâts 2. Dégâts 2. Bon. Eh bien, on loupe les deux. Donc ça te fait 4 wards. On fera 4 wards à 5. Eh bien, vraiment pas de chance. Donc ça fait encore 4 morts. Euh, oui, tout à fait. 4 morts. Je ne suis pas euh, mécontent. Ensuite, j'ai les 3 Kurnos ici qui vont aller tirer sur les Bladegast en face. Sauf que cette fois-ci, ils sont apportés de l'arche revenant, donc ils auront plus un à la blesse, donc ça va du 4 plus 2 plus. C'est bien dommage. Mais non, c'est pas dommage. Bon résultat. Est pas dommage. Et donc, 2 plus. C'est un full. Joli. joli, joli, Toujours même tarif. Alors, Deux dégâts. Toujours en 4. Ah, là par contre c'est un peu une, mieux, belle, euh, une belle phase de tankiness. Ça fait toujours 4 euh, sèves. ça fait 4 save, Par contre là je suis en ward à 6 Et non, ouais. et ça fera 4 morts. 4 tirs, 4 morts. 4 tirs, 4 morts. Donc 4 morts sur les plate, c est, c est, je ne suis pas mécontent. Voilà, bon, J'en je, je, espérais pas tant même, je dirais. Donc phase de tir terminée. Euh, je vais pas faire de charge. Hein. Je, je... J'ai rien pour le faire, je vais pas envoyer mes gossamites pour ça. Euh, donc je vais laisser la main à mon adversaire, mais d'abord le décompte des points. 1, 2, 3, 4 points, donc j'en ai 1, 2 et plus que mon adversaire, donc ça me fait déjà 3 points. Plus bah, je tiens un objectif à la fin de mon tour et personne ne le conteste, donc 2 points à plus, donc je termine mon tour 1 euh, à 5 points. De mon côté, au niveau de la phase de bravoure, ici j'ai perdu 4 blade guests. Ah, il est autant, vrai Autant dire que. Je risque pas grand chose. Ça va. Et là Là, par contre, j'en ai perdu 8. J'ai une bravoure à 10. Euh, je vais dépenser un de mes PC pour les immuniser à la bravoure. Il claque son PC. Ah là là, ah, ah, ah, pas, ah, cou non, pas courageux. Pas courageux. Non, non, non. <rire> Et donc, on peut enchaîner sur la phase de commandement de Yodark. Donc, du coup, euh, ça va être très simple. Déjà, le point qu'on a gagné de commandement, on va le dépenser tout de suite. On va se retrouver à un point de commandement du coup pour le reste euh, du tour. Ils ont gagné aussi. Voilà. Euh, on va tenter de faire un rallye sur le pack de 20 blade guest. Et ben bah, il y en aura un ah. bah, Je suis content ah, C'est toujours, toujours ça. Ça, ça fait déjà pas mal ouais. de dégâts en plus ça. Bon. Euh, Peut-être avant. Euh, ton action héroïque. Oui, mon action héroïque. Et bah je vais euh, tenter de gagner euh, un point de commandement. Avec euh, mon général, Très bien sur un 4 Et eh ben non, toujours pas. Le général n'a pas envie de travailler aujourd'hui. Et eh ben je vais faire la même chose. Et eh ben non. Voilà. On est là, bien. Euh, voilà. Euh, J'en profite. Ma tactique de bataille. Euh, je vais être original. Je vais copier mon adversaire. Euh, ce sera donc. Euh, envers et contre euh, tout. Voilà. Envers et contre tout avec les euh, Mirmoun Ganshi. Euh, donc, maintenant que ce ralliement a été fait, on va faire un peu de magie parce qu'on est Nine Taunt et puis que ça peut être marrant. Euh, on va commencer euh, du coup par craquer l'artefact que j'avais mis sur mon Guardian of Soul qui est le Midnight Tome. Mon adversaire ne pourra même pas tenter de Dispel et on va faire apparaître comme par magie le Purple Sun. Ah, oh bah dis donc. Puisque je le rappelle, je suis Nine Taunt, le moins un save ne m'affecte pas, par contre, va affecter mon adversaire. D'accord. Euh, je n'ai plus rien à faire en phase de, de héros, donc on va pouvoir bouger le, le sort persistant. D'accord. Hein, donc euh, il bouge de 8 et euh, ben on se retrouve ensuite à la fin de la phase de mouvement pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Et donc on se retrouve après ma phase de mouvement, euh, Bon mouvement très simple, on a déplacé le Purple Sun. Donc euh, les unités à 6 pouces ont moins 1 la save, en l'occurrence les gossamides. Les unités à 3 pouces de lui, en l'occurrence là j'ai mes blade guest, il va falloir que je lance un dé pour savoir si sur un 1 je perds un modèle dans l'unité. Euh, le reste du mouvement a été très classique. Euh, les x-rays se sont décalés pour aller chercher l'objectif avec Raikonor euh, On a avancé le pack de Blade Guest pour euh, peut-être aller chatouiller un petit peu les Gossamides. Les peut-être peut-être pas. Peut-être, peut-être pas. Le, le Krulgast en renfort. Sur cet objectif, bah, les Miroons se sont juste décalés histoire de bien confirmer qu'ils prenaient l'objet et de rester en protection de mon Général. Et euh, le reste euh, s'est décalé sur l'autre objectif, euh, afin d'avoir les quatre objectifs de mon côté. Fin de la phase de mouvement, à noter j'ai je n'ai pas redéplacé mon Dreadblade en roue. Je, je l'ai laissé sur l'objectif. Par contre, euh, un pack de Shensrasp euh, est arrivé. Je vous rappelle qu'ils sont dans le bataillon Expert Conquireur, donc euh, j'ai 30 figues euh, qui viennent d'arriver sur la table. Donc on va faire tout de suite euh, le G pour savoir si on perd ou pas euh, un modèle. Eh bien on ne le perd pas, ça m'arrange. Fort bien. Et on va pouvoir passer euh, du coup euh, à, la de, à la phase de tir euh, si euh, les gossamites sont à portée mon Coolgast Cruciator. Puisqu'ils ont un tir à 12 pouces. Donc on va procéder au tir du Krulgast sur les gossamides. donc on a 4 tirs, c'est du 3+, il n'y ben, en a qu'un qui passe, et ce sera une blessure auto puisque l'autre particularité des Night le 6 à la touche fait une blessure automatique, donc tu as un jet de sauvegarde à faire sur tes gossamides. À moins 2, je suis save à 5. Donc je me prends un dégât. Oh. Ils ont 2 PV, donc tout va bien. Tout va bien. Fin de la phase de tir. Et eh ben, on va commencer à jouer comme un vrai Night C'est le moment de mettre des charges. En l'occurrence, les Blade Guests. On va tenter une charge sur les Gossamides. Donc les Blade Guests sur les Gossamides. Charge à 9. Ça passe largement. La charge est effectuée. Euh, alors moi j'ai des trucs à faire, mais toi d'abord, tu as l'effet de Scarlet Doom, euh, si tu peux nous rappeler ce que c'est et alors, comment on fait. En, en tant que procession Scarlet Doom, les unités Blade Guest qui chargent, on lance autant de dés qu'il y a de figurines dans l'unité qui a chargé. Et sur, sur chaque 5 ⁇ mon adversaire va prendre une blessure mortelle. Très bien. Donc là en l'occurrence, nous avons 4, 8, 12, nous avons 13 figurines. On va lancer 13 dés. Alors, chaque 5 ⁇ une BM. Et il y aura donc une, 2, 3, 4 BM. 4 BM. 4 BM. C'est dur. 4 BM. Parce que ça me fait donc... Euh, ça me fait donc un qui meurt. Ça fait un PV en moins. Et il reste donc 3. Donc un autre qui meurt. Et un, un PV. Donc euh, bah, moi je vais donc utiliser un PC pour déchaîner les enfers donc Donc déchaîner les enfers, donc cette attaque, euh, moins, un pour toucher, du coup. moins un pour toucher Donc c'est parti C'est sur du 4+, les 6 sont des 3 dégâts euh, Donc ça fait 2 euh, touches et une, une des 3 blessures Je Tout te laisse fait. sauvegarder euh, Rappelons pour précision maintenant nous, tu es euh, à portée euh, d'engagement, tu es donc terrifié L'aptitude de cool gaz va s'appliquer, c'est-à-dire que je réduis les dégâts de 1 pour un minimum de 1. D'accord. Donc on va déjà faire les save. Moi je fais qu'un dégât de toute façon. Voilà. Save à 4. C'est tenté. Pas mal. Et je te laisse faire ton D3. D3 dégâts. Temps, on retirera un dégât. 3 dégâts. Un dégât du coup. Et pour le blessure mortelle ça marche aussi C'est parce que c'est D3 blessure mortelle. Ah, c'est la blessure mortelle, bon on va le faire ça. 3. Et ben ça fait 3 morts. Et ben voilà et enfin, je vais utiliser la, la capacité des archers diaphane euh, sur un 2+, ils vont pouvoir euh, se tirer. Ça fait 3, donc je vais les bouger. On se retrouve après. Et donc voilà, je me suis sauvé par là, euh, histoire de laisser euh, la place à de passer, parce que ça va être à son tour de, de venir cogner gentiment. Euh, voilà, donc euh, bah du coup, il euh, n'y a plus de combat à faire. Il n'y a pas de combat, puisque chez, chez les bons lundis... Euh... On n'est pas très courageux. Oui, n'est-ce pas, -ce ouais. pas euh, On a peur de quelques épées, <rire> je ne comprends pas. Donc, du coup, ce qui met euh, fin au tour. Euh, alors, il y a un peu de bravoure à faire. Euh, ah ouais. Moi, j'ai perdu deux, deux gars. J'ai une brèverie assise, donc. Euh, bah, ça, fait, <rire> ça en fait un qui repart. Ça va signer la fin de mon tour. À la fin de mon tour, j'ai accompli ma grande. Euh, ma tactique de bataille, mm -hmm. je vais scorer 2 points pour ça, et je contrôle 4 euh, objectifs, donc 1-2, one, one, ouais. pour le coup c'est 1-2, et pas ben 1-2 mort, donc ça peut faire 4 points, points pour toi. Ouais. Très bien, et donc bah, on se retrouve pour le oui. tour 2. Deux. Deux. Ok, c'est parti donc pour le tour 2, initiative, initiative. Attention, des blancs pour moi, des noirs pour toi. Aïe, aïe, aïe. Ah, le, double le double tour qui fait pas plaisir du tout. Euh, bah très bien. Donc, ce qui fait que je me retrouve à 3. Et 2 pour moi. Et 2 pour toi. Euh, action héroïque, tout d'abord. Alors, action héroïque. Non, tactique de bataille, excuse-moi. Oui, déjà, tactique de bataille. Je vais faire un... Des Secrets Ireland qui consiste donc il consiste à avoir plus d'unité que toi à 3 pouces d'un élément de décor à la fin de mon tour ça va voilà euh, donc cet élément de décor je le choisis partiellement ou entièrement dans ton territoire tranquille donc en l'occurrence euh, toc toc toc le territoire étant la forêt étant un élément de terrain mm -hmm. je vais venir aller chatouiller ta forêt ah bah d'accord voilà ok voilà, voilà, euh, et euh, du coup on va pouvoir passer à l'action héroïque, euh, bon, on va rester sur le classique, le point gratuit euh, du Général. Alors bien, sur un 4, oui. Euh, et bien moi je vais lancer une heure de gloire sur Durtu, parce qu'il va falloir qu'il encaisse là, du coup j'avais pas prévu le double tour du tout, j'ai laissé la voix. Pour rappel, euh, ma grande stratégie consiste à tuer Durtu avec des unités summonable. Tout à fait, Thierry. Voilà. Bien. Donc on se retrouve pour euh, mon, ma phase de commandement. Euh, donc euh, c'est très simple. Euh, phase de commandement, je vais déjà commencer par euh, utiliser un point ici avec le cruel Gast. Alors le cruel Gast qui est là. juste ici, afin de tenter un ralliement sur mes blade guests. Ok. Donc euh, je vais passer à un point. Donc les Blade Guest euh, qui ne sont plus que euh, 4, 8, 9, 10, je vais lancer 10 dés. Et on en ramène 2. On va passer un peu de magie. Le Guardian of Soul va tenter de lancer son sort de War le Leur Spectral. Donc sur l'unité de Blade Guest qui est ici, euh, qui avait perdu euh, quelques modèles. Alors, on voilà. va lancer les dés. Eh ben, il fait 9, ça passe. Euh, donc je vais pouvoir, euh, sauf si mon adversaire hein, arrive à dissiper. On essaie de dissiper avec bah, mon général. 10. C'est bien, C'est dissipé. Donc euh, on ne soignera pas les blade guests qui sont ici. Rhaenconnor qui est à l'autre bout de la table va tenter de caster les cox. Chronomatec Cox 11, euh, 11 et je suis beaucoup trop loin pour beaucoup, Dina, beaucoup, beaucoup de trop loin, donc on va placer les Cox et une fois qu'ils seront placés, euh, nous verrons bien euh, quel effet nous leur appliquerons et donc euh, je décide que les Cox auront la possibilité de me permettre de relancer les charges, oh bien. Je, je ne sais pas pourquoi, c'est euh, vraiment un hasard. Euh, donc maintenant la phase de commandement est terminée, je vais pouvoir procéder à ma phase de mouvement, donc on se retrouve tout de suite après. Donc on se retrouve après la phase de mouvement, euh, donc les Nighthawns ont continué à avancer. Déjà il y a le Purple Sun qui s'est déplacé hein, euh, suite à la fin de la phase des, des héros. Bon Malheureusement euh, les Brindis ne sont toujours pas dans l'aura du 1. Donc je vais relancer pour le pack de Blade Guest, savoir s'ils vont perdre un modèle. Sur du 1 par contre, ils sont bien dans l'aura. Donc Durtu et euh, les Gossamides ont moins 1 à leur save. Euh, ensuite, au niveau de la phase de mouvement, donc on a avancé les Blade Guest pour venir un petit peu tenter d'impacter notre ami Durtu. Ou les Gossamides, on verra, selon la charge. Le crew de gaz pour accompagner. De l'autre côté, Raikonur et les X-Race euh, se sont rapprochés des dryades, histoire de commencer à faire quelques trous euh, sur les côtés, prendre un petit peu en étau. A l'opposé sur la table, donc, euh, la stratégie qui avait été prise, c'est d'avoir plus de figurines que mon adversaire à la fin de mon tour au niveau du petit bosquet. C'est, euh, euh, je pense, ce qui va être fait avec le déplacement des chaînes strass l'avancée des Mir moon euh, là clairement on a euh, 8, 8 figurines qui le prennent, donc on est sûr d'avoir assuré au moins 2 points. Les Blade Guests euh, sont restés là un petit peu en couverture, euh, comme euh, ils sont en expert conquérant, on n'a pas trop envie de les exposer, on ne sait pas trop un peu ce que, ce que va faire l'adversaire. Par contre, fin de la phase de mouvement, on a euh, le deuxième pack de 20 Blade Guests euh, qui est arrivé sur le côté pour... Euh, Tenter de menacer les, les dryades avec une, une belle charge à neuf. Donc, on va pouvoir passer à la phase de tir et ensuite, phase de, phase de charge, on verra bien ce qui va se passer. Donc, phase de tir, il bah, n'y a que ton, ton Cruci. Le Cruciator, donc, il peut tirer à 12 pouces. Euh, je pense que le Cruciator, il va tenter de commencer à affaiblir un petit peu euh, notre ami Durtu. Fais donc. Ouais, donc. Euh, comme tout à l'heure, 4 tirs en 3 3 une blesse auto. Voilà, va la garder. 3 et bien. Tu nous 3 save, Rennes moins 2. Et du coup, avec les malus du Purple Sun et euh, avec ton bonus d'heures de gloire que tu t'es mis. Euh, tu n'as que de la reine 2 du coup et pas euh, reine 3 Donc reine 2 donc tu as à 5 plus Voilà, ça fait un dégât Ça fait un dégât Donc ça fait 3 dégâts voilà. On commence à rogner sur euh, Durtu Ça rogne, ça rogne Le bois ça pourrit vite euh, Donc phase de tir terminée Et on va pouvoir passer aux différentes charges de l'armée Nighthaunt Et eh bien écoute, tu vas effectuer tes charges et on se retrouve après Tout à fait donc euh, on se retrouve après euh, la phase de charge des Nighthaunt. Beaucoup de chance, Nagash était parmi nous, hein. euh, surtout d'un côté de la table. <rire> euh, donc, le côté où il y avait Rikonor, donc Rikonor a réussi à charger, a fait un magnifique 11. Mais on a choisi de ne pas appliquer le fight last sur l'unité de Drian, mais plutôt un moins 1 à la sauvegarde pour les faire passer en save à 6. Derrière Nagash a accompagné les X-Race puisque euh, on a eu une charge ratée, reroll avec les Spell ratés. Euh, J'ai dû dépenser mon dernier point de commandement pour, euh, pour euh, réussir la charge, pile poil à, à 8. Et venir impacter les dryades. A l'impact, on a deux dryades qui sont mortes. Euh, du côté de Durtu. Alors Durtu s'est pris une charge des.. Une charge des Guests. Et euh, donc, euh, l'aptitude des Scarlet Doom euh, l'a amené mid-life. Euh, mid hein, il lui reste plus que 7 PV. Le Krulgast Cruciator a réussi à charger les euh, qui ont fait un tir de contre-charge. Euh, ils avaient réussi à blesser, mais le Krulgast a, a tanké. Et sur un magnifique 3, ils se sont encore sauvés, mais de manière je dirais, stratégique que mon adversaire, puisque sont allés chercher un objectif où je n'ai plus personne. Ah. Euh, le pack de 20 Bled Guest qui restait euh, avait une charge à neuf à faire et euh, comme j'avais déjà utilisé mon point, je n'ai pas pu reroll cette charge qui a échoué un magnifique 4. Euh, malheureusement, l'influence de Nagash ne s'est pas étendue à toute la table, et euh, les dryades survivront encore un tour, je pense donc on va pouvoir commencer cette magnifique phase de combat donc euh, fin de la phase de charge et de la phase de combat euh, fureur monstrueuse j'ai une fureur monstrueuse particuli particulière avec Durtu puisque sur un 3 plus il peut donner un fight last à l'unité ennemie donc je le fais c'est un 4 et, oui. et donc ils ont un fight last <rire> deuxième chose donc il y a une unité de rasp qui se tient à 1 pouce de, euh, de mon bois éveillé donc, je vais pouvoir lancer un dé, Je rajoute deux résultats, puisque dans les 6 pouces, il y a un sorcier. Oui. N'est-ce pas Et sur 6, l'unité subit des 3 blessures mortelles. 4 plus 2, 6, des 3 blessures mortelles. Bon, une. Ça ah, va, c'est ferme. Une blessure qu'on va tenter d'annuler, donc euh, sur du 6. Euh, et on l'annule. Bah voilà, c'est ce qu'on va le. Bon, statu quo. Voilà, voilà. euh, de toute façon c'était un truc que j'avais oublié de, se, de, prévenir, de prévenir mon adversaire. Donc euh, voilà, euh, bah, c'est... Si. La gâche voilà. s'est déplacée. Voilà, c'est ça. Voilà. Euh, donc voilà, donc euh, bah, c'est parti pour la phase de combat. De toute façon il n'y a pas grand-chose à décider ici. Euh, c'est toi qui opères en premier Tout à euh, fait, donc là, étant donné que tu m'as mis un fight last euh, ici, je vais juste contrôler euh, qu'avec le pyline du Krulgast, je ne pourrais éventuellement savoir si je peux venir t'impacter il peut venir est, euh, il peut venir le crawl il peut venir chercher euh, euh, durtu histoire de euh, histoire de faire quelque chose euh, bon le sort des dryades, je pense qu'il est, il est vite résolu euh, donc euh, on va continuer à taper euh, avec le Pailin et à taper notre ami euh, notre ami durtu donc là tu engages que tu, tu actives le Cruci donc je vais activer mon, mon Cruciator. Il va te taper donc, en 3, 3, Rennes 1, dégâts 2. Euh, rappelons que euh, du coup tu as, porté de, tu as porté du Purple Sun, donc tu as un moins 1 safe qui est annulé par, par, euh, heure par ton heure de gloire. Euh, je t'ai mis euh, avec la charge des Blade Guest euh, un moins 1 au hit, puisque c'était une charge à 7. Donc euh, va falloir tout donner là, mon petit Krulgast. Mon petit alors 3 plus. Ah, il a tout donné. Il a tout donné. Il a plus rien. Et 3 plus. Et eh ben non. C'est pas mal. Non, non, non, non, c'est. C'est pas ah, mal. Ok, alors... bah merci Krulgast. C'est la potence. C'est ça. Ouais. Euh, c'est à mon tour. Oui. Euh, à mon tour, bah, je, vais, je vais activer donc le balai de Riyad. Ok, donc c'est 17 attaques. Je vais claquer mon petit PC pour leur mettre le all-out attaque. Et je mets tout dans euh, Rackenor, ça euh... Rayconor, Rayconor. Oui. Rackenor, oui. Donc 17 attaques, c'est parti. Donc c'est du 3+. Plus. Un, trois. Alors, c'est pas très beau. A mon avis, à l'arrière, elle est chaud aux cartes avec ouais. nagash, là. Bon, c'est toujours ça. Bon, ça m'en remet 3 de plus. Et ensuite, c'est du 4 de plus. Oh, bah, dis donc, ok, oh là euh, là ça là fait là là. deux touches. Bon, tout ça ça. Pour ça. Euh, je suis très mécontent. Donc Deux blesses sur du 4 de plus. On annule les deux. Royal, c est génial, incroyable voilà, on super là. la dryade c'est bon. bon. fiable ah, c'est pas mal voilà. à toi Eh bien euh, à moi donc maintenant que tu as tapé avec tes dryades euh, bah, es... pas de je choix. vais je vais m'amuser quand même mm -hmm. euh, avec euh, mes petits donc comme tu m'as mis un fight là je ne peux pas taper tout de suite avec mes blagues mais je vais taper avec mon petit on va voir un petit peu ce que ça, ce que ça va donner. Alors, le petit rainconor, on a déjà 5 attaques. On va pas le booster, de toute façon, ça sert à rien. 5 euh, attaques, 3, oh là là, mais. mais euh, on est très notes, très bon euh, ce tour-ci. On est très bon à la sauvegarde, <rire> mais alors.. Euh, attention c'était moins, Et... la... moins un à la touche, contre. Et puis en plus, oui, donc, il euh, n'y a rien qui passe. Bon, moins un voilà, touche, moins un blesse. Euh, ces... Voilà, sur ces C'est un tour de folie. Attention, est-ce que le canasson va faire mieux que son maître ah, Attention, ah, moins hein. un à la touche toujours, ouais, moins un à la, à la touche. Donc, on sera sur du 5+. Plus. Une, touche. Une touche. Une touche. Moins un blesse. Moins un blesse, on sera donc sur du 5. Non. Non. Non, non, non, non. c'est vraiment un combat de sourds. C'est pas mal. Un, <rire> voilà. Ok. A euh, mon tour euh, Petit disclaimer, j'ai oublié euh, un truc, c'est que comme euh, avec son artefact je peux lui donner des trois attaques en plus. une. Une attaque, voilà. Ouais. Plus une parce que j'ai gardien colérique, puisqu'il est à 9 pouces du Effectivement. Voilà. Donc ça fait déjà deux attaques de plus. Et euh, l'épée gardienne a trois attaques, donc ça fait 5 attaques. C'est première phase d'attaque. C'est du 5 attaques. Il est en ordre de gloire donc il aura plus un pour blesser. Euh, 5 attaques à 3 plus, du coup, 3 plus, 2 plus. Une qui rate. Et 2 plus. C'est un full. Sans les bled guests. Save à 4. On en sauve 2. Scandaleux. Et combien de fait... dégâts euh, Alors, je suis assez... C'est des 6 dégâts. Alors, des 6 dégâts, on retirera 1 au résultat. Ça fait Donc, ça 7, fera. ça fait... Ça fait 5, ça fait 2, 4, 5, Ward à 6. Eh ben, ça fait 5 morts. Fort bien. Fort bien, Gurtu. Euh, J'enchaîne avec ses énormes griffes en que Son tableau, il est à 3 plus pour blesser, mais j'ai plus 1, donc ça va être du 2 plus 2 plus. 2 attaques. Première. Et donc deux attaques à euh, 3 euh, dégâts à chaque fois. Allez, 4, plus. non non nope. Bon, allez, 4. Oh C'est bah, magnifique. Euh, on en tant 2, donc on en repère 2. Bien. Euh, fin du combat pour Durtu. Je vais donc utiliser la capacité des Sylvanettes à me tirer après un combat. C'est plus euh... qu'aven ça. <rire> donc Durtu va gentiment s'en aller. S'en aller pour aller tranquillement ici voilà fort bien fort bien combat suivre et eh bien on va faire taper nos amis euh... on va faire déjà le pile-in et faire taper nos amis euh... x-race bon, c'est donc... parti pour les x rays des attaques sur mes sylvanettes sur mes dryades donc de base c'est 3 plus 3 plus mais je crois que tu me mets ça sera donc 4 plus 4 plus 4 plus, 4 plus ben C'est magnifique. 2. Hein. On reste vraiment sur du... un beau combat. Et deux qui passent quand même. 2 save, rend moins 1. Je suis bounty hunter, donc ce sera dégâts 2. Euh, ben, je peux pas faire de... de, de... Effectivement. Donc j'en perds 4. L'attaque des chevaux. Les canassons. On est parti. Il n'y a pas de 6. Mais Merci. bon il y a quand même toujours en 5+. Du coup, avec le, le malus. Et pour blesse bien, bien utile ce malus. Ce sera du 5 plus également. Allez. Et ben une sauvegarde euh, normale. Pour... Donc, ce sera du 6 pour moi. Voilà. Euh, voilà. Ce qui met donc fin au combat Oui, malheureusement, les blade guests n'auront pas pu taper sur notre ami Durtu. Mm -hmm, tout à fait. Voilà, euh, coup, mais je, je suis bien content. Pour ce qui est de la phase de morale, il y a quand même pas mal de choses à faire. Oui. Moi, ici, déjà tout de suite, je vais claquer mon dernier PC. Et je les ai mis une braverie, parce qu'il compte pour 6 quand même sur l'objet. Tu ne peux pas. Je suis effrayé. Vous êtes terrifié, cher ami de la 6. Et donc, euh, oui, vous partirez, vous me laisserez l'objet de Bon, je te si laisse l'objet. C'est vrai que c'est pas juste, ce truc-là. Voilà. Ok, très bien. Donc euh... Vous avez toujours votre, euh, votre PC. J'ai toujours mon PC, en effet. Voilà. Ah. Youpi. Donc moi, voilà, moi de mon côté, bon, bah, on va faire euh, le petit test sur les, sur les Blade Guest, hein, euh, puisque je n'ai plus que le PC euh, que j'avais avec mon général et euh, malheureusement il n'est pas là-bas. Donc euh, 3. Euh, J'en ai perdu. Euh, toc, toc, toc. On en a perdu. J'en avais 12. J'en avais 12. Donc il en reste plus que. 1, 2, 3, 4, 5. 5. T'en as oui. perdu donc, 7. J'en ai perdu 7. Donc 7 et 3, 10. Bah, c'est d'abord donc... 10, c'est parfait. 0 plus 0, c'est scandaleux. Voilà. scandaleux. Euh, et c'est tout. Et c'est tout. T'as pas scandaleux. perdu de... Non, non, non. c'est pas un scandale, c'est de la stratégie. Oui, oui. Hein Très bien. Ce qui met fin à ton tour. Je score 2 points pour ma tactique de bataille. 2 points pour ta tactique. Et euh, one to euh, more. Et one two more, puisque j'ai réussi à reprendre le Donc bon 5 de points de plus pour toi. Voilà. Et euh, on se retrouve tout de suite pour ma phase de co. Donc euh, début de mon tour 2. Euh, tout d'abord, je récupère mon petit PC. Moi également. Toi également. Pour ce qui est de ma tactique ce tour-ci, je vais prendre, prendre de l'élan. Je vais choisir une unité ennemie. Ça va être l'unité de Blade Gate ici. Euh, J'accomplis cette tactique si cette unité est détruite à ce tour et que je contrôle plus d'objectifs que mon adversaire. Pour l'instant, j'en contrôle 3, mon adversaire en contrôle euh, 5. Il va falloir que je fasse mieux que ça. On peut le faire. On devrait pouvoir le faire, normalement. Voilà pour ce qui est donc, de mon début de, de tour pour ma phase de commandement. Euh, action héroïque. Je vais tenter de récupérer des PV avec durtu. Donc, je lance 2D. Je fais moins que ma bravoure de 9 et je récupère des 3 PV. 2. Pour mes sorts, euh, mon général, qui a donc l'arcantome, va tenter de dispel le, le soleil euh, vert. Il n'est pas vraiment purple. Euh, donc, un, je dois faire un 9. Ça fait euh, 6, 7, 8. C'est raté. C'est bien de dommage. C'est bien de dommage. Euh, donc c'est bien pour son sort, la branche en tresse va lancer un -ce fait, la branche en Un bouclier mystique, oui, à 5 pile poil, Allez. je le remets, euh, tu peux tenter peut-être le dispel, il me semble qu'elle est à portée du dispel euh, tout à fait, tout de... à fait. du guardian, bah, procède procède, alors nous avons tenté la dispel, bah, ça bah, fait voilà, 7, voilà, pas de bouclier mystique, pas de, pas de protection. Pour, pas grave. Ok, pour ça, j'ai rien d'autre à faire en phase de commandement. On est bon, donc on va passer à la phase de mouvement. On se retrouve juste après. Donc, fin de la phase de mouvement. Alors, on avait oublié le, le soleil vert, là. Donc, euh, on a lancé nos dés. Euh, ça a pas fait un donc c'est bon. Euh, on avait oublié aussi que mon action héroïque c'était de récupérer un PC. J'ai un raté. Voilà, donc on avait on oublié, mais ça ça, ça ça fait rien. Pour ce qui est de mes mouvements, j'ai ramené l'équipe de Kurnos ainsi que l'Arche Revenant euh, bah, de ce côté-là. Donc ils, ont fait, euh, ils sont partis de là, ils sont arrivés là. J'ai réavancé Durtu après qu'il ait récupéré euh, 3 PV avec son action héroïque. Donc euh, ils sont un peu chauds. Euh, un peu, chaud. peu confiants. C'est ça. Et j'ai avancé les dryades ici pour, euh, bah pour bah, empêcher l'avancée des, des fantômes. Même s'ils vont me passer à travers, s'ils si chargent à 12, hein, évidemment. Un, et, peu un peu trop confiant. Euh, un peu trop confiant. Et j'ai sorti un archer ici, juste pour avoir un pied sur l'objectif, en plus, au cas où. Ah oui, et quand même, quand même, j'ai ramené euh, mes deux gossamites de prendre l'objectif. Ce qui fait que je tiens les deux objectifs sur le... Euh, le, le terrain de mon adversaire oui. Et je ne vais pas les détruire Puisque là ça m'arrange pour le moment euh, Voilà pour ce qui est De ma phase de mouvement On va passer à la phase de tir C'est parti Je vais tirer avec Securnos Sur euh, le pack euh, De, euh, de Blade Guest. Donc c'est parti 7 attaques 4 plus 3 plus Allez les gars on prend en vous bon, C'est pas mal les gars c'est pas mal 3 touches 3 plus deux blesses, très beau jet, euh, deux, deux blesses pas de bas, la reine, dans s'en fiche et eh ben de save à 4. Alors, donc, une qui une, est tankée, une qui est tankée, donc deux dégâts, deux dégâts, euh, top, top, top. une qui est re donc ça fera un dégât, donc un ça dégâts. fait un mort. Deuxième tir, ça va être avec Securno. Si sur, euh, je vais m'assurer le coup, les Blade gates, même si ça risque de me réduire ma charge. 5, 5 6, 7. Là, ils ont plus 1 pour blesser, donc c'est du 4. Euh, ça en fait 2. Et donc 2 plus. Ah bah, ça en fait qu'une. Une save à 4. C'est tanké. C'est tanké. Bon, il bah, n'y a, a pas de regret. On est comme ça. Ensuite c'est Durtu qui va faire son souffle verdoyant à 15 pouces sur les chaînes Rasp, c'est parti, euh, c'est du 4+, plus. et c'est du 3+, 2 ouais. blesses, 2 à 4, combien de dégâts Deux dégâts chacun, ça fait un dégât. Fait... Pas... Euh, non. non, puisque là, il euh, n'y a pas de... Donc ça fait 4 dégâts sur les chaînes rasp. 4 dégâts sur les chaînes rasp, World A6 Et ben bah, ça en fera 3 de mort Ok, c'est parti ensuite pour la phase de charge. Oui, oui, oui, oui, oui. Euh, la phase de charge, donc les Kurnos vont charger les euh, Blade Geist. Oh, on ne sait pas, on verra c'est parti pour la charge, c'est une charge à 7, c'est -ce suffisant, oui on est large, on est... oui on est bon. Euh, donc la charge réussit ici, c'est une charge avec du reçu quand même. C'est raté, tant pis, c'était pour voir. N'oublie pas les dryades euh, qui ont un excès de confiance. Ah non, non non, les dryades n'ont pas chargé, là, <rire> hein. <rire> on est très bien là. Euh, voilà pour la charge, je fais mes mouvements, se retrouvera voir. Donc, fin de ma phase de charge, c'est parti, on lance le combat. Donc, euh, ça va être les Kurnos qui sont là. Euh, donc, euh, je mets tout dans les Blade guests. Chose à savoir, attention, là, il y a plein de trucs à se dire. Dans la mesure où je les avais choisis avec mon, avec ma, ma, ma clairière euh, cœur-bois, j'avais choisi ces Blade guests, donc j'ai plus un à la touche sur eux. Donc, les Kurnos vont passer à 2+. Je vais utiliser un PC avec, il m'en reste un. Avec mon général l'arche revenant sur eux pour euh, qu'ils aient plus une attaque, chacun. Mm -hmm. C'est pas mal. Et enfin, ils ont plus un à la blesse, euh, puisqu'ils sont dans les 12 pouces de l'arche revenant. Donc c'est parti pour une masse d'attaque certaine, puisque je suis à 4 attaques par tête. Euh, ils sont euh, 6, 6 x 4, 24 plus une, 25 en 2 plus, 2 plus. Ça va c'est parti pour les 25 attaques, Alors on est sur de 2+, plus, donc on enlève les 1, j'ai 3, 1, ça fait donc un superbe 22 touches, les 1 à la blesse, les 2+, j'enlève les 1, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon, moins dommage, c'est bien dommage, donc 6 ça fait 18 blessures, bon deux dégâts par euh, blessure, deux dégâts par blessure. Heureusement, je réduis de 1 les dégâts. Ah, ah ça, ça, fait oui, que 9, ça fait 9 dégâts par euh, ça. Fera 9 dégâts, mais bon, on va déjà tenter de sauver tout ça sur du 4 plus 8. En ward à 6, on en ressauve 2. Et malheureusement, je pense Un, deux, que 2, 3, 4, 5, 6, ils sont morts c'est 5 j'ai eu chaud alors ce jeune gourgandin de yodark espérait me taper évidemment ah mais, toujours le côté obscur avec son, son cruci mais euh, je vais m'en aller euh, tel le, le sylvanette que je suis et voilà j'ai reculé donc mes kurnos euh, à 9 pouces de, du, du cruci hein, j'avais pas besoin de faire plus euh, voilà, dans l'histoire de quand même garder ses points parce que je pense que ça va revenir en force euh, oui. au tour d'après euh, voilà voilà euh, ce qui donc euh, sonne la fin de mon tour oui en termes de points d'abord eh on a inversé la tendance puisque il me semble que tu contrôles 5 objectifs 1, 2, 3, 4, 5 en effet donc je vais remonter 1, 2, 3, 4 et 5 tout à fait euh, J'ai détruit l'unité euh, Précisée Donc je suis à 1, 2, mort Plus les 2 points. points Donc Je, cinq je points. prends 5 points pour ce tour Est-ce qu'on a un peu de morale quelque part non. Alors ici on a perdu 3 figurines donc, donc non on est bon moral. et là non donc, pas de morale ouais. Donc c'est parti pour Le round le, 3 Le tour 3 Donc début du tour 3, euh, on a fait le jeu d'initiative, on a fait une égalité sur un superbe double 1, ce qui fait que Yodark Yo euh, a l'initiative. Euh, qui va prendre bah Bien évidemment. Pas ouais. euh, très bien. Donc euh, début euh, de, de tour, euh, tu prends 2 PC, je prends 3 PC. Ça. Ta tactique Alors la tactique de bataille, je vais prendre avoir 2 unités euh, dans, ton, dans ton camp. Donc... Mmh, bravo, tu as voilà. réussi ta tactique. 1, 2, 3... Voilà, easy, easy. Voilà. Et encore, tout n'est pas arrivé. <rire> <rire> euh, donc, euh, bah, on va, comme les temps précédents, hein, on va s'amuser, on va faire un peu de magie. Euh, le Guardian of Soul va utiliser son sort de War Scroll, euh, le Lur Spectral, pour tenter de soigner euh, les unités entièrement à 24 pouces. Alors, avant ça, ton action héroïque. Alors, action héroïque, euh, je déclare que mon Croulgas Cruciator, qui est... Ici euh, sera en heure de gloire. Donc. Heure de gloire. Et pour ma part, le euh, papa d'Urtu va tenter de récupérer des PV. Ça fait 7, 8, il a 9. Euh, ça fait 2, 3 que je récupère. Ça fait 1, je passe à 10. Tout à fait. Et donc, euh, maintenant tu peux passer à tes sorts. Et bien, donc, c'est parti. Donc, on tente le leur spectral. Allez. 6 et un 7, et eh ben sept. je crois que euh, tu n'auras même pas besoin parce qu'il me semble qu'il passe sur du 8. Et eh ben non sur du 6, c'est bon. Ça passe sur du 6, donc plus je tente le deny avec euh, la branche entre. Eux. Ouais, donc ça passe. Donc ça passe. Donc là ce qui va se passer, c'est que euh, on va soigner de décibler sur les unités entièrement à 24 pouces euh, de lui. Euh, donc, en l'occurrence... Euh... Euh, toc, toc, toc. Et tu peux faire hop si c'est... Euh... Voilà, je peux faire ripop. Donc, c'est à moi de bien choisir l'unité. Euh, puisque je peux le faire que sur une unité. Là, clairement, j'ai pas d'intérêt de le faire. Pour l'instant, ils sont 20, ça va. Les chaînes Srasp, euh, pas trop. Donc, on va tenter de le faire là-dessus. D6. Ben, ça fera <rire> ça une... Mal. une unité qui revient c'est magnifique une figurine qui revient dans l'unité pardon mais oui. pas dans l'unité dans la figurine euh, donc là on a fait de la magie ici on va faire de la magie là bas avec Raikonor euh, donc euh, Rayconnor il va déjà euh, infliger une blessure mortelle il va cramer une bougie et il va comme ils sont à 12 pouces de, de lui il va leur infliger une blessure mortelle au cure notes d'accord et il va ainsi obtenir un plus 1 au cast il va tenter de lancer euh, du coup euh, pareil son sort de war scroll avec un bonus de plus 1 euh, son sort de war scroll fait que je choisirai une unité à 12 pouces en l'occurrence les cure notes si j'arrive à passer mon sort euh, qui sort du 7 donc là, en l'occurrence, si j'arrive à faire 6, euh, je fais des 3 blessures mortelles et si je tue un modèle dans l'unité, il y a des 3 blessures mortelles supplémentaires. Ce qui n'arrivera pas dans autres actes. Et voilà. Et bien, 6, 7, 8 et un 9. Ça te fait 9. Je deny avec euh, mon arche régent. Hop là. Et hop là, 5, c'est raté. Donc ça fera des 3 blessures mortelles, toujours dans les cure-notes. Ça fera 3. Ça fera 3, il n'y en a qu plus qu'un PV. Voilà, voilà. Donc, on a fait un peu, un peu ce qu'on voulait quand même. On a faibli un petit peu ce qu'on voulait. Mm -hmm. Du coup, en fin de, phase de, fin de phase des héros, on va déplacer le soleil vert. Ah oui, ah, le, Où va-t-il Voilà, le, oh, le soleil vert. Bah, je pense que là, clairement, il a de la place. Mm. Donc, il va se déplacer vers notre, nos chers amis. C'est 8 pouces, voilà, bon, bah, on va le Mais mettre là. à portée d'un peu tout le monde, hein. voilà. Et du coup, on va lancer les dés, on va s'amuser. Alors les Curnotes d'abord, alors les cure Non. non, c'est le plus important. Donc sur un 1, tu me le tues euh, sur, un, sur un 1, je te slayne. Ah ouais C'est pas passé loin. <rire> hein. Ah, je sais, sur un, même sur un héros multi et tout comme ça Même sur un héros multi Oh, voilà. c'est sale. Euh, le purple sun, c'est sale. Ah ouais. yes, et voilà. Bon, il va falloir vite qu'il jarte. Voilà. Euh, bon, c'est pas grave, on n'a pas réussi à le tuer. Mais bon, il y a les debuffs qui s'appliquent. Moins un la save aux unités à 6 pouces autour mm -hmm. de lui. Donc, euh, donc voilà. bien. On va pouvoir passer à la phase de mouvement. Donc, on se retrouve après euh, cette phase de mouvement. Et je vous expliquerai ce que j'ai fait. Alors on se retrouve après la phase de mouvement, donc il y a eu un petit peu de, un petit peu de changement. Donc euh, ce qu'il y avait euh, sur l'objectif euh, tout à gauche, donc Raikkonor et les X-Race se sont rapprochés euh, de l'autre objectif. Hein, le but c'est vraiment de, de remonter la, la file hein, et d'impacter le plus possible, notamment les cure-notes qui sont déjà affaiblis. Pour fiabiliser tout ça, on a le Krulgaz qui est arrivé un petit peu à portée, euh, donc on va voir un peu euh, ce qu'on va réussir à faire au tir et ensuite aux charges. Les Mirmoun Banshee qui étaient euh, placés sur l'objectif avec le, le Général se sont déplacés pour aller rechercher l'objectif euh, que les Gossamides avaient pris le tour d'avant. De ce côté là, on a les Blade guests qui étaient euh, sur l'arrière qui se sont euh, un petit peu approchés. Euh, bon, on a une belle charge à 10 à tenter sur Virtue éventuellement, si on est joueur. Par contre, on s'était dit euh, hors retour que ça c'était... Euh... Et effectivement, euh, l'objectif là-bas, quoi qu'il arrive, je ne pourrais pas le reprendre puisque euh, Frank l'a déclaré Proving Ground. Donc du coup, euh, je n'ai pas d'unité vétéran de Galet puisque les extraits sont montés et ne sont pas vétérans de Galique, pour oh bon, pouvoir le contester. Ça sera que pour un tour. Voilà, pour un tour. Euh, donc les guests comme je disais, avaient avancé. Ceux-ci sont déjà 3 pouces des Dryades, euh, donc il euh, n'y a, a pas de risque. On avait euh, notre ami euh, le Dreadblade à roue, euh, qui s'est euh, courageusement avancé vers Durtu, et à la fin de la phase de mouvement, il s'est TP dans le dos des Dryades. Le coquin donc, euh, pareil, une charge à neuf à réussir, bon, on verra bien ce qu'on va faire. Et euh, bah, ensuite, le général et les chaînes chenstrasps, euh, l'ange le bosquet, avance. Euh, Est-ce que les chaînes chenstrasps vont réussir à chatouiller euh, Durtu Vas-y, viens ce serait, ce serait marrant. Bien qu'ils aient aussi la possibilité d'aller chatouiller les cure -notes. Aussi, voilà, aussi c'est vrai. Euh, donc, on va voir. Vas-y, viens aussi on, on va voir un petit peu ce que, ce que ça va faire. Ça marche donc euh, on va faire la phase de tir et ensuite on passera à la phase de charge. Phase de tir bah Pour la phase de tir, euh, j'ai euh, le de gaz qui va tirer sur euh, le héros euh, Sylvanette. L'arche revenant. L'arche revenant. Donc t'as moins un pour toucher. Hein. Ouais. Moins un pour toucher. On est en 3, donc on passe en 4. Euh, bon, 4 tirs. Ça peut faire la, la blague. Ça peut faire la blague. En 4, on en a 2 qui passent. Oh. Et et euh, bah, ça fera deux save. Hein. Ren Alors, euh, bah, c'est ren moins 2, moins hein, euh, c'est sur du 6. C'est ça, ren moins 2 dégâts. Hein. Donc 2 dégâts, il se prend. Et voilà, on a commencé à rogner le Général. Et bah, maintenant, on va s'amuser à faire des phases de charge. Hein. Euh, des petites charges bien sympathiques. Dis-moi ce que tu fais. Alors, le pack de Blade Guest va charger les Dryades. Et le douglas Non. Et non, on charge à 5, il fallait juste 3. Ouais, alors euh, ça ne suffira pas pour me passer passe. à travers par contre, mais... Euh, on fait tous les jets de charge, on fera les... Oui, il fait, fait, fait, Ensuite, donc euh, du coup, ils vont se prendre à moins 1 ou 8. Moins 1 hit, on mettra. Charge à 9 euh, du Dreadblade Arrow. Il, il fait 7, 7. c'est pas, pas. pas bon. Est-ce euh, qu'on est, qu est euh, joueur Coup de cher ton PC là, mais vas-y, hein. moi non, ça me non, plaît, vas-y, non si, tu devrais le faire. Hein. Non, non, cher. mais je, je pense que non, <rire> c'est très bien, je pense que déjà les, les blade guys vont, vont faire le taf. Euh, ensuite, le Krulgast. Le Krulgast. 12 12, ça va c est, c est, Je pense que, voilà, hein, ça, Tu le mets où ça passe. <rire> On verra ça après. 12 donc voilà, sur qui 12. De euh, bah, toute façon, je vais euh, charger euh, les Kurnos. Les, les parce que je pourrais faire un trick et venir me placer dans l'interstice. Ouais. Mais ça, ça fait un peu trop de monde qui peuvent me fait, taper dessus. Ça, euh, ça fait un peu gang voilà, quand même. Hein, ça arrive voilà. de faire mal. On est samedi, mais pas encore samedi soir. C'est ça. On va attendre. Toi-même, tu sais. Voilà. Euh, petite charge de Raikonur. Raikonur. Allez. Ray 7 7. Alors, euh, ah, -ce je que crois ça pas va être pas que ça à 7. Alors. Et non Non, c'est une charge à 8 qu'il faut 8. faire. 8 jusque-là, qu'est-ce qu'il fait Eh ben, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Non, il n'utilise pas de PC, tant pis. Ok, donc. Ah, charge des X-rays. Des, des, des 7, 7, 7 euh, c'est le suffisant. même tarif. Okay. Est-ce que ça se relance, ça ou pas Ça se relance. Allez, Allez. on est joueur. Attention, on relance. je filme de près là. Et 6. 6 et non, ça ne passera pas. Ah. Donc là, je vous cache pas que je suis un petit peu embêté. Moi, je vous cache pas que je suis, que je suis embêté pour toi. Parce euh, que le crew de gaz va se retrouver seul face à une marée. Euh... Il reste seul. Voilà, mais bon, on a les chaînes ras. Ah, est-ce qu'ils vont sauver mise ce tour-ci oui. Alors, ils vont charger, on va voir. Euh, le... Oh, les champions Ah, et ils sont chauds. Ah, les champions. En fait, il faut, faut, faut dire un truc, c'est que comme ils sortent très rarement en rapport de bataille, euh, ils donnent tout <rire> ce qu'ils ont quand, euh, quand ils ont l'occasion de passer. Euh, donc, euh, charge à 12. Bon, ils ont le choix entre euh, Durtu ou, euh, ou derrière. Euh... Bam, bam. On va être joueur et euh, on va aller charger les cure-notes. D'accord, d'accord. Donc il euh, n'y a pas d'effet qui s'applique. Euh, enfin, effet qui s'applique, euh, on va mettre un... on va mettre un, moins un save. Donc on a une charge à 9. À Avec pathétique. euh... Ouais. Alors euh, attention, il euh, faudra voir, parce que normalement, il faut que tu déplaces les chaînes de avant. Ouais, ouais, ouais. Euh, oui, effectivement, oui, parce que eux, ils avaient fait charge... À... Ah si, ça, ça passe. Ça passe. Ok. Bon, de toute façon, là. 5, ça ne marche pas. Et juste pour le beau jeu, on tente la charge à 10 des Blade Guest. Allez. Et, non. Et 6. Bon. Très bien, donc tu as fait tes jets de charge. Tu fais tes, tu fais tes mouvements va de charge, les on se retrouve pas On revient après, voilà. On se retrouve après ma phase de charge. Donc, bon, vous avez pu assister aux différentes charges. Ce qui s'est passé, c'est que là, euh, les Blade Guest sont arrivés. Donc, on va faire les impacts à la charge sur les Dryades. C'est parti. Hein, donc, euh, ils sont 19. Donc on va lancer 19 dés. Pour chaque 5, c'est une mortelle. Et bah du coup ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blessures mortelles. 8 blessures mortelles, il me reste plus que 2. Voilà. Donc ici, il m'en me reste plus que 2. Voilà. Voilà, voilà. Euh, ensuite, tu disais, oui, je disais donc, je oui, hors caméra, euh, on s'était dit donc euh, déchaîner les enfers sur le papa qu'il est là. Voilà. Donc, euh, c'est ce que je vais faire euh, immédiatement. Donc, un déchaîner les enfers, j'utilise un PC, il me reste un sur euh, le, le cruci. Donc, c'est du coup sur du 5 plus. Hein. Sur du 5 plus. Ça en fait 2. J'ai plus dans la blesse, donc 2 deux blesses. Deux blesses. On est éthéré, donc ça va 4. Une deux dégâts Donc un seul dégât puisque. Euh, et non, euh, on fera deux puisque c'est uniquement en termes de mêlée. Donc du coup, euh, et bah, ça fait deux points de vie. Deux PV, je suis bien content. Qui active tu en premier On va activer euh, les MVP de la partie. Euh, Attention. Attention. Alors... Qu'est-ce que je vous ai dit Attention Attention racle le on sait qu'ils vont mourir. Euh, ils vont tenter de faire des dégâts avant. Euh, donc, du coup, euh, les Rack -le euh, vont taper. Ils ont donc deux attaques Alors, chacun. Comme tu les as activés, euh, tu leur as fait leur mouvement d'engagement Ils n'ont pas encore fait leur mouvement de peeling. Est-ce que tu fais un mouvement de peeling Faire juste le piline pour mettre hors de portée de dur tu. Alors je sais pas comment tu vas faire, mais vas-y. Parce que 3 pouces, à hein, quoi que, ouais, ça va piquer. Non, on va les laisser, pas de, pas de mouvement dans Tu ambiance. prends une blessure mortelle. Eh ben, okay. Grâce à la, à la, la capacité alliée des ronces des Curnos euh, avec euh, size. Sur un 6. Tu as un mort. mort. Peut-être pas ton chef. Non, peut-être pas, on va éviter. Hop. Et maintenant tu peux taper. Donc du coup, ils ont deux attaques euh, par tête, donc ils sont plus que 6, euh, donc ça fait 12 attaques. Euh, comme ils ont chargé, ils ont un plus 1, la blesse. Alors, 4 plus. Alors déjà, on a 3 magnifiques 6 qui blessent auto. Et on a 1, 2, donc tout ça loupé. 1 la Wound, donc euh, ce sera sur du 3, mais euh, tu me l'annules euh, avec euh, ta capacité me semble. De quoi euh, de... Le, La blesse. Mon plus 1 à la Wound, tu me l'annules. Non, non, pas non, maintenant. pas pour eux. Euh, donc c'est sur du 3, et bah écoute, ça te fait 5 saves. Euh, 5 saves sans de dégâts. 3, de dégâts, plus sont pas euh, vétérans de. Euh, c'est un PV. Ce sorcier-ci là qui est à, à un pouce d'un bois. Oui. Donc, euh, c'est 1 euh, des 6. Sur 6, plus 2, plus ça fait 4. Ça ne passe pas. Voilà, c'est voilà. fait. Euh, voilà, c'était pour la blague. Voilà. Tu as fini avec les pio Eh ben les pio, oui, ils ont fini de taper. C'est donc à toi de C'est à moi. J'active. Et là, tu vas avoir peur. J'active eux. Ouh. Là, les petits, Attention, là. Attention, les petits, oui. Qui vont faire leur mouvement de piline. Voilà. voilà. Tac. Ils tapent. Mais ouais, ils, ils tapent a... comment Ils ont moins 1 oui déjà. Ils ont moins à 8, c'est terrible. Ah, je, je, je suis chafouin. Moins un hit, ça fait qu'ils sont touchés à 5+, plus, ça fait 4, 5 attaques. 5 attaques, oui. Donc 5 attaques sur euh, tes gars. Si c tu veux que je retiens les Blade Guests tout de suite. Ah ouais oui, il vaut mieux, là. Ils sont whip, là, tous. Euh, c'est du 5+, plus, donc une qui, qui, qui touche. Oui. Et euh, 4+, plus en blesse. Une qui blesse, le PV là de la là honte. Là, le PV de la honte, le mort. Le mort le de pv. la honte. Eh bien non. Non, bon. Non, non. non. Ils bien. ont terminé de taper. Oui, donc ils vont de... se barrer. Ils vont se tirer <rire> de la Voilà. Oui, on commence à les connaître. Voilà, hein, on je connaît. Donc je fais mon mouvement tout de suite. Alors je fais un check ici. Et donc les petits disparaissent pour arriver chez l'ennemi là-bas en, en rebondissant dit. sur à 9 pouces, ça aura 9 je chaud entièrement à 9 pouces, donc voilà. Pardon. Et voilà, donc là maintenant j'ai pris un point en plus. Je suis bien Gonda. Voilà, voilà, tout à fait. C'est Sylvanette, c'est. C'est beau, c'est magnifique. Franchement, Et maintenant, c'est à toi de taper à nouveau. J'admire la combativité des Sylvanettes. Eh ben dernier, voilà. Le Krulgast qui va taper dans le pack de curnotes. Yep. Euh, donc euh, Pepper cool Gast. hop 4 attaques il me reste un PC je ne vais pas l'utiliser euh, Là, quoi que je pourrais m'amuser mais non il reste le tour de mon adversaire donc euh, tout à fait voilà autant le garder économiser les PC alors il va toucher en 3 plus 4 attaques en 3 plus on est plus ou moins stat et il va blesser du coup Hop. sur du 3 également. Et eh ben tu A as une reine. Tu as deux sauvegardes. reine moins 1, dégâts 2. Ok, c'est du 4. Et ben voilà monsieur Très bien, parfait, parfait Donc euh, c'est parti. Donc le, les Kurnos Archer qui donc ont 3 attaques par texte, ça fait 9 à 3, plus, 2, plus, puisque l'arche revenant est à côté. Oui. Ouais, cool. Euh, ah c'est pas terrible 2 euh... plus 2 as évidemment 3 euh, blesses 3 save à 4 Et un dégât à chaque fois Un dégât à chaque fois, alors là c'est important Est-ce que le cru de gaz va mourir Il lui reste combien de PV Il a déjà pris, euh, là il y a 3, il lui reste plus que 2 PV Ah mais là, je savais pas que ça jouait comme ça, très bien, très bien c'est à 5 Il prend 2PV là C'est à 6 il est mort Ah Ah bah, ah alors En vrai, ça m'embête. Ça m'embête parce que je voulais euh, faire ma tactique avec lui au tour d'après. Mais c'est pas grave. 3 plus de plus, 10 attaques sur les Femerasps avec les Kurnos. Et ça c'est un full. Un full On va avoir... tenter de parer ça. 4 plus. C'est pas ouf pas ouf du tout. Mais c'est 2 dégâts par bless. 2 dégâts par bless. Et là, ça fait 10 dégâts. comme on n'a plus le Krulgast, on ne peut plus réduire les dégâts de 1. Donc ça fait 10 dégâts à tanker en ward à 5. On n'est pas, mes comptes. Hein. Allez, c'est parti. En ward à 6, même. Alors, on fait juste un 6 pour la forme, mais... Euh, ils, sont morts. ils sont moins de 10, donc euh, ils sont morts. Hop. Le trade n'était pas ouf ouf pour toi, non, ce tour-ci. non, non, non, non. C'est... Il y a eu mieux. Ça a voilà. eu payé, mais ça ne paye plus. Non, non, non. non bien. C'est compliqué. Euh, du coup, mon dur, tu dans le vent. Mais bon, hein, on voilà. va pas se plaindre. Je pense qu'il avait à aucun moment il avait envisagé de taper. Non, ce n'est pas faux, comme qui dirait. Euh, très bien. Euh, ce qui sonne euh, la fin euh, du, oui, tour. du tour. Je vais utiliser mon dernier PC, ma foi, vu que j'ai gardé mon champion. Pour une, euh, euh, pour une, une braverie euh, les, les Dryades. Oui, euh, une phase de bravoure, hein, pour bien. toi, oui, oui, voilà. voilà. Donc, c'est un meilleur moyen. Hein, oui. de... Tu nous tiens. Alors, je tiens. Un, un objectif, deux, deux objectifs, trois objectifs, quatre, quatre objectifs. Et moi, j'en tiens un, deux, trois, trois quatre. quatre. Euh, pas, donc, tu auras le one two, mais pas le mort. Voilà, donc ça fera déjà deux points. J'ai bien deux unités. Dans ton, Un, deux. dans ton terrain, j'en ai Un, mis trois. une troisième, une quatrième là-bas. Ah oui, je l'avais oublié lui. Voilà. Pourquoi j'oublie ah non, non, non, non. Donc euh, ça fait deux points supplémentaires. Donc euh, si les comptes sont douces, 4 à 4. On très reste stade. Ouais, on est bien, c'est voilà. serré. Hein. C'est très serré. Donc c'est parti, on se retrouve euh, bah, à, mon, à ma phase de commandement. C'est parti. C'est parti pour ma phase de commandement. Donc, pour ce qui est de ma tactique, ça va être euh, percer les lignes ennemies, euh, le même que mon adversaire au tour précédent. Donc, avoir deux euh, unités euh, dans le camp adverse, ce qui est déjà le cas. Euh, donc voilà, j'aurais eu plus un si j'avais eu une autre unité euh, vétéran de galets, mais de toute façon, je n'ai plus d'autres que les dryades. Donc, c'est comme ça, tant pis. Ensuite, euh, bah déjà, je récupère un PC. Moi aussi. Et toi aussi. Voilà. Voilà. Euh, voilà pour ce qui est de euh, du commandement. Mon action héroïque, ça va être de récupérer des, des, des PV encore avec durtu Donc c'est parti. Euh, Double donc c'est bon, c'est carrément en dessous. Donc, D3, ça fait un encore, un par un, mais ça revient. Ça il remonte, remonte il remonte. Hein, il hein, est chopper. à 11 PV. Euh, voilà pour les sorts. Alors, on va tenter d'abjurer. Bon, tiens, avec, avec le général, on va tenter d'abjurer. Le euh, Purple Sun. Allez. 6, mmh, raté. Si non. Dur, dur. Hein. Non, c'est dur-tu. Dur-tu, dur-tu, pardon. Et un bouclier mystique avec euh, la branche en presse. Ça passe, tu denies Eh ben, on va tenter le deny. Ouais. Alors. C'est oh, deny, hein, un, mille, petit, un petit 11. Ah, D'accord. Hein. Voilà. Très bien. Bon, bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Ok, euh, voilà pour ma phase de commandement. Pas grand chose d'autre à faire pour l'instant, non, on est bon. Euh, on se retrouve après ma phase de mouvement. Ok, on se retrouve donc après ma phase de mouvement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait le coquinou, j'ai fait le J'ai euh, ramené mes Kurnos euh, vers le centre de table pour euh, aller impacter les Blade Gaist, euh, accompagné de leurs copains euh, l'arche revenant, euh, qui a Advance euh, en plus, bon, bah, il avait un mouvement de 16, donc il est arrivé ici. Durtu est arrivé euh, vers les Blade guest ici, sachant que bah, ils sont euh, avec le, le, le, le petite équipe de cœur bois, j'ai plus en à la touche pour eux, euh, ça peut piquer. Ici, si ça n'a pas bougé, ça reste là, ça reste dans les bois. Et j'ai utilisé la technique des, du fond des bois, je crois pour TP mes Kurnos ici, pour venir reprendre le point, donc j'ai euh, grossièrement... <rire> non, tu deux points, tu tiens deux je points, points c'est celui-là, point. voilà. et celui-là que j'ai pas voilà. récupéré encore. Parce que du coup, j'ai euh, ramené mes, euh, mes Dryades qui comptent pour 3 chacun, donc ils sont 6, plus les, les deux Gossamides, donc on est à 8 sur le point, donc je le récupère aussi. Et euh, voilà pour, euh, ma phase de mouvement là donc, je, je suis plutôt content ça se déroule plutôt bien euh, on va attaquer les phases la phase de tir donc on va commencer par aller au pif les trois euh, kurnos sur les x race donc euh, quatre attaques sur euh, les x 7 cette euh, attaque à 4 plus d'abord pas mal moi je laisse oui. rien et euh, trois plus du coup euh, non parce que j'ai plus un à la touche j'avais des 3 ou pas euh, T'avais des 3 Je crois que j'avais un. Bon, je, rajoute, je rajoute un. un, un oui. J'ai plus dans la touche puisque c'est eux que j'avais choisi pour le Effectivement, Les 3 plus. Donc, Ça fait 4 touches à euh, bah, pas de reine de toute façon et 2 dégâts à chaque fois. On va tenter de sauver tout ça. Save à 4. On en sauve 3. Pas mal 2 deux dégâts. Deux dégâts. Donc Maintenant que le crew de gas n'est plus là, c'est 2 dégâts. Et eh ben ça fera un mort. C'est 2 PV C'est 2 PV le cavalier, donc ça fait un mort. Euh, deuxième salve avec les 3 autres sur les Blade Gays. C'est un risque, mais je le prends. Euh, ils ont plus d'un pour blesser puisqu'ils sont à côté de l'Arche Revenant. Et ils ont plus d'un pour toucher puisqu'ils sont euh, sur euh, les Les, coeur -bois. les, les coeur bois Donc c'est du 3 plus de plus. Ouais Ouais 3 Sauvegarde des euh, Blade Guest C'est parti S'il va 4 Et ben on en sauve 2 Et 2, P... 2, 2, 2 PV 2 dégâts Ward à 6 on en sauve 1 ça fait un mort Bouh Tir de l'esprit de Durtu L'esprit de Durtu sur euh, les blades Donc ça fait 6 attaques de souffle verb puisqu'il est euh Il est presque full PV oui. Euh, c'est parti, mon kiki. C'est euh, du coup, euh, bah, il a aussi plus 1 pour toucher. Effectivement. Euh, Et c'est tout. Donc ça fait du 3 plus 3 plus. C'est un full. C'est pas un full. On, On sauvegarde les blade guests, c'est parti. Allez, les blade sur du 4. On en sauve 2. C'est 2 dégâts aussi C'est 2 dégâts, sauvegardés tout à fait. Donc, euh, hop. Eh bien ça nous fera 4 morts. Et je termine par les Gossamid Archer qui vont euh, tirer sur euh, les Banshee. Donc ça nous fait euh, bah, 5 attaques en tout. Et les 6 font des 3 blessures mortelles. Allez, 5-6. Bon, 1-6 déjà. 1-6. 2-6. Incroyable. C'est sur du 3, plus sinon. sais qu'ils ont qu'un PV. Hein. Ouais, c'est cool. <rire> et euh, 3, plus à nouveau. Et non. Donc ça fera que. 2 et 3, bien sûr. 2 3, ouais. Bah, ça fera et bah, ça euh, fait 3, 3 5. et 5. Allez. Et ben bah, voilà. Il n'y aura même pas de phase de combat puisque. Piou fort. Piu, piu fort bien Je ne suis pas mécontent à nouveau. Euh, donc voilà pour la phase de tir. Très bonne phase de tir, je suis très content. Euh, phase de charge. C'est parti, mon kiki. Alors, en phase de charge, on va, donc là, donc c'est dans le vent, euh, c'est comme ça. Euh, je vais faire une charge avec Durtu, qui est à 3. Allez, Durtu. Et là, ça, charge 6. À 6. Durtu, c'est bon. Ensuite, on a une charge ici avec les Kurnos. C'est parti, les gars. Une charge à 5. Est-ce que ce sera suffisant Je pense que oui. Enfin, je crois que je m'étais mis à 3. Je ouais. 3. Euh, Fureur monstrueuse. Je tente le Fight Last sur un 3+, plus sur eux. Est-ce que c'est un quelconque intérêt Oui, comme ça je pourrais taper avec tout le monde avant toi. 3+, plus. voilà. Effectivement. Donc ils ont Fight Last. Ça, ça, ça te fait quoi d'avoir des Fight Last sur tes Night Haunt que tu fais tout le temps à tout le monde euh, Ben bah, voilà, ça, ça fait plaisir de voir qu'il y en a qui y arrivent. Je suis bien heureux. Mmh. Euh, voilà, donc bah, c'est parti. Euh, J'active euh, les Kurnos. Donc c'est 13 attaques à 2+, plus. c'est parti. Mmh, c'est pas bon, ça. Mmh, c'est pas bon. Euh, hop. Hop. Ah, c'est pas terrible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, sur du 4. Ah oh là là là là. Le réveil night haunt. Ça, ça c'est terrible. Là, c'est. Combien de dégâts Deux dégâts deux dégâts par euh... Ouais. OK, donc ça fait 4 save. à 6, on en sauve une, on en perd 3. Une trois, ça fait qu'il te reste ouais, bon. Donc, du donc coup, euh, bah c'est euh... le Belgis qui rentre les coups. Alors, on va voir si j'ai bien fait de prendre le risque tout de suite, on va avoir une réponse. Le Belgis ou le général qui pourrait taper. On va dire que c'est lui qui s'est pris un dégât. Voilà. Donc euh, je vais donc choisir d'activer bien euh, évidemment tu ne peux plus le refaire, tu ne peux plus partir du coup. Non c'est après avoir tapé. C'est après avoir tapé. Donc euh, eh bien le gardien des âmes. Mm -hmm. Le coquin. Le coquin. Il a trois attaques. Donc il va taper en 3. Plus. Sur son war scroll c'est 3, plus, sauf qu'il a une aptitude qui ajoute 1 un aux unités euh, Ninetone, donc euh, ça le plante dedans. Euh, donc il va donc laisser en 2+, au lieu de 3+. Très bien. 3 attaques, 3+, plus 2+, plus on a quand même un As, c'est dingue ça. Allez, un deuxième As. Ouais, un voilà. deuxième As, voilà. Donc ça fera une sauvegarde, euh, reine moins 1 dégâts 2. 4, 2 dégâts, donc hop là, ils sont à 5 PV. Tout va bien. C'est parti, mon Kiki. Durtu déchaîne les enfers. Enfin, c'est... Non, je... Ouais, ouais non, non, non, non, non, mais, non. Mais Durtu, il... il... Aïe. Ah, yeah. Il tape dur, garçon, parce que... Donc, il va être à... Plus des 3 attaques, déjà. Allez. 3 attaques. Aïe, aïe. Ah, yeah. ah, yeah. On est à 6 attaques d'épée gardienne. Euh, plus une, puisque je suis à portée d'un terrain. Donc, ça fait 7. Se... fait 7. C'est bien. Je Suis pas mécontent, et on est sur du 2 plus 2 plus tout à fait. Foule 3 As. 3 as. as. Un bon camp de bois. Bah, quatre save, 4 euh, save à 4. C'est une reine moins 2 pour te dire. Voilà. C'est quoi la reine ah, Je sais pas. Ça à <rire> quoi Alors 4 save. Ah, voilà, sorti. On relance toujours. Alors, on en sauve une, justement. C'est un 2, je, des... je suis chafouin. Je suis plein, voilà. <rire> Donc, ça euh... fait 3. Ça fait 3. Ça fait 3. 3 ça fait 3 fois 6, 18, euh, dégâts. D'accord. Bon, très bien. Voilà. C'est va, enfin, va voir 6. On fait 1, 2. On sauve 2. Euh, bon, euh, 16. Ça fait 16. Et ils étaient combien Ils étaient 3, 6, 1, 2, 3. 7, 8, 9, 10. Ils sont 14. 13, 14, c'est dommage. C'est du whip. Dommage, mais Alors, voilà. on va... Bisous. Bisous à vous. Bisous. Euh, Bisous. Tout je, te, je te rends tes figues. Oui, en effet. Ah, euh, Donc, euh, voilà, Je, je déplace Virtu ici. Je je l'écrante du... Euh, comment il s'appelle encore lui le, Du Dreadblade Arrow. Du Dreadblade Arrow dans le cas où il irait chercher mon général. On ne sait jamais. On sait jamais. Euh, il reste un combat. Les Bledgues. Les Blade Donc ils sont quatre. On l'a dit tout à l'heure. Deux attaques par tête. 4. 6. Pour toi, Donc, six attaques. Est-ce que le risque valait le coup Alors là, Trois plus. Oui, valait coup. Il valait. Il oui. Et par contre, euh, si je dis pas de bêtises, ce sera en 2+, plus du coup puisque il y a toujours cette attitude du. ok Du quoi et yeah, bah ça fait 2 bah, reine. reine moins 1 dégâts. 4 plus. Et ça passe. Dégâts 1. Donc ça fait un mort. Euh, la bravoure Il me reste un PC, je l'utilise pour immuniser à la bravoure oh et Black là. Oh là là Eh oui oui oui. Bien. Voilà. Très bien. Voilà. Euh, très bien, bah écoutez moi, bah, j'ai une bravoure à 7, j'en ai perdu qu'un donc oui. euh, on est bon. Et le reste, on est bon. Ouais, on est cool. euh, fin de mon tour, du coup, je marque, je, je marque ma tactique. Tout à fait, donc 2 points. Voilà, est-ce qu'on peut et dire que j'ai le one-two-mort Je pense, <rire> je pense one que j'ai. J'ai euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur 8. Voilà. Euh, techniquement, je suis bon. Voilà, one, one two more. Ça commence donc, de on passe à devenir euh, compliqué. On prend 5 points de plus, je passe donc à 15. Et euh, on passe au tour 4. Ok, c'est parti. Euh, tour déterminant, enfin, initiative très, très déterminante déterminant. ici. C'est parti. T'as un des blancs, un des noirs, j'ai un des blancs. voilà. Allez. Voilà. J'ai fait que des as, tout du long. Donc bon. Et ça relance bah, la partie. Ça relance puisque bah là, techniquement, j'ai pas le choix, faut que je le prenne, sinon je me fais passer dessus. Euh, donc je vais prendre le tour. J'aurai donc 2 points. Deux commandements. Et bien moi j'en aurai donc trois. Donc du coup, tactique de bataille, je vais prendre. Étant donné que tu m'as tué des blade guys, je vais prendre un eye for an eye. dois au moins une unité. Donc voilà. Moi t'es chaud. T'es chaud. Une petite idée en tête. Tu t'espères faire ton 1 avec ton soleil ou Pas du tout. Et une idée coup, en fait tu... oh, oh le coquin tu vas voir d'accord tu vas voir tu ok ok non mais je, je pense comprendre très voilà. bien fort bien fort bien euh, donc du coup euh... alors déjà je vais utiliser un point tout de suite pour faire un rallye sur les Blade Guest. allez on y va donc j'en ai perdu ils sont plus que quatre j'en ai perdu six dans ce pack là on est en ramener et eh ben non, bah, non. Et eh ben non. C'est le jeu de la vie. Et voilà. C'est voilà. Est-ce que tu as des sorts Alors on va faire un peu de magie, effectivement. Euh, donc du coup, euh, on va Raikonor qui est là-bas. Euh, action héroïque. Oui, oui, action, action héroïque. Je vais et euh... eh ben je vais mettre Heure de gloire sur euh, mon Dreadblade Arrow. Dreadblade Arrow, fort bien. Et moi, et le doute m'habite, non, je vais commencer, je, je continue à soigner mon gars. Si c'est bon, d 3, 2, ah, il est toujours pas full pev. Il est pas full pev, mais bon, Donc, on euh, va pas se il, le cacher. Perdu en on va pas se le cacher avec ce qui reste comme unité convocable sur la table. Euh, malheureusement, je marquerai pas les 3 points de grande stratégie. Voilà, mais là, comme et ça, je suis sûr, voilà. je suis bien. On euh, a loupé le coche au round 2, et voilà. Ouais. Ah ouais. dommage, mais bon. Euh, donc, euh, ce qu'on va faire donc en magie, euh, le petit sorcier qui est là. Euh, alors, je pourrais tenter encore de soigner avec, euh, avec mon sort, mais je vais faire un truc encore plus couillu, c'est que je vais lancer le sort Spectral taser Qui fait Qui se lance sur du 4. Ah ouais. voilà. Et donc euh, si j'arrive à le passer, bah il se TP. Ok. C'est du 10. Bah je vais le deny hein. Avec mon chef. Dommage. Voilà. Donc il va se TP. Il se TP le coca. À 9 pouces. Euh, voilà. Hein, donc euh, je pense qu'on a on a le choix. Notre sorcier qui est là-bas. Rekkenor. Raiconor. Euh, Rykoner, lui, euh, bah, il va mettre un arcane, euh, un arcane arc bolt. c'est parti. Ça ne bosse pas. C'est pas un arcane C'est pas okay. un arcane ball, bien. On rappelle juste pour la forme, petit sorcier, grand sorcier. Bon, oui, euh, oui. Voilà. Oui, voilà c'est pas ça. la taille qui compte. C'est ça. Euh, du coup, ça met un, fin, un terme à la phase de, à la phase Fin de la phase de héros, le Purple Sun va bouger Ah ben bah oui le coquin hein. Mais oui Alors... Moi oh, je serais très chafouin. Très, très très chafouin. Un petit piline. Alors, t'as de la chance qu'il y a ton décor. Oui. mais Donc du coup, sur un 1, mon marche un... revenant s'en va. Le revenant s'en va. C'est un 6, ce n'est pas un 1, voilà. et, et il n'y a pas d'autre unité, non. Euh, non, par contre, moins un save, voilà. Bon. Moins un save sur H-Revenant, ok, Voilà, voilà. note cool. Donc ça met un terme à la phase des héros, bien. je vais faire ma phase de mouvement qui va être très rapide, et euh, on revient après. Alors on se retrouve après ma phase de mouvement, donc entre temps on avait appliqué sur les Blade Guests, euh, qui étaient 4 euh, l'aptitude des cure-notes. Voilà pour mettre des blessures mortelles à la fin de, de la phase de combat. Donc, voilà, euh, voilà. donc On en a perdu deux. Euh, bien évidemment, on a refait les jets euh, pour euh, voir s'ils revenaient, mais malheureusement, ils revenaient pas. Donc ils sont que deux. Euh, au niveau du mouvement, ce qui s'est passé, c'est que Raikonor avancé en ligne droite. Euh, les X-rays se sont positionnés sur l'objectif, histoire de reprendre un petit peu euh, un objet. On a le Dreadblade Arrow qui est en Heure de Gloire qui arrive derrière l'enchantresse, la, euh, la Branche en tresse. Et euh, donc les, les Blade Guest qui s'étaient euh, du coup euh, désengagés euh, euh, des cure-notes qui sont passés par dessus et euh, on, on sont arrivés à 3 pouces de l'Arche Revenant du coup, qui a fait un redeploy. A4. Voilà. Je, voilà. je, je suis allé me cacher Darl Purple Sun pour réduire les possibilités de placer des socles. Donc, voilà. concrètement, si on veut marquer notre tactique de bataille, on n'a pas le choix. Il y a une branche en 13 qui doit mourir. Voilà. Ça se tente. Voilà, voilà, voilà. Euh, donc, phase bah, de tir, il n'y en a plus. Euh, donc, phase euh, de charge. Phase de charge, que fais-tu Alors, phase bah, de charge le Dreadblade Arrow sur la branche en tres. Charge à euh, Je ne pense pas. Alors. Là. Ah, ça claque tout. le PC, là. Ça claque le PC, c'est obligatoire. C'est bon. <rire> plus une avance. Non, excuse-moi. Voilà. <rire> Alors. Euh, euh, S'il si euh, règle ça... à 40k, c'est l'as relance l'as. C'est ça. Voilà. voilà. Ben bah, voilà. non, bah, tu, fais partie, de, tu fais partie de la MIF, c'est bon. Voilà, c'est bon. Il y a un ça marche. Voilà, voilà. Donc, bon, euh, euh, voilà. voilà. Pour le fun, on va quand même euh, tenter. La, euh, charge Black guest. la charge des bled guests. La charge des blades guest, on sait jamais avec leurs dégâts d'impact. Putain, c'est oh, des pour tueurs pour <rire> pour. Alors on a, a un charge à Allez ah, bon. bon les mecs, euh, clairement, ils sont deux. Euh, bon ils vont charger euh, là. Euh... Durtu va tellement piline. Bon, ils sont. Oui, ah, il va se les croquer. Voilà. Ah bah... bon en même temps.. Euh, en même je, temps je pense voilà, que là je revenons, on leur a des avant. Euh, donc.. Ils sont deux. Eh, franchement, franchement. Rackenor, ça se tente. Un je vais le tenter. Mais ça bon, se tente. ils sont deux. Sur la 5 ah, bus, oui. ah oui, c'est vrai. Et eh ben, ça fait une BM dans l'arche revenant. Eh une BM, il perd un deuxième point de vie, OK. Voilà. Euh, Rackenor, une magnifique charge. Attention. Ah, je sais pas à combien, on verra bien après. Une charge honte. là Ça fait 5 et non. Et euh, le Guardian, je crois qu'il n'a rien apporté du coup. Mmh, bah peut-être à 12 ici, mais mmh, je suis je sais pas, pas si sûr. As envie de charger des Kurnos comme ça. Entre parenthèses, grosse erreur tactique. Le Guardian s'est téléporté, mais n'a pas fait son mouvement. n'a il le droit de faire le mouvement, si tu te TP. C'est un sort Pareil. Ah bon, bon. Alors, le Guardian... Bon. Non. Non. Voilà. Bon. T'as peut-être pas envie de faire tenter une charge à deux non, non, non, non, non, non, non, voilà. Bon, okay. euh, bon, je vous cache pas que ça va être très, très, très... un peu tendu, là. Très, ouais. tendu. Euh, du coup, euh, bah, on va faire le combat, hein, Alors, on... on y va pour le fun, ouais, allez. Il faut fun. toujours lancer les dés. Alors. T'as fait une charge à combien, à deux Tu fais quoi J'ai fait une charge à 11. Qu'est-ce que tu lui mets Qu'est-ce que je vais lui mettre euh, bon, j ai, j ai Tu j peux lui... mettre, d'ailleurs, aux deux. Hein. Euh, Qu'est-ce que tu... Hum... Faut que tu choisisses. Non bah je vais mettre euh, je vais mettre un fight last euh, à Durtu. Ok. Un okay il t'apprend deuxième quoi du coup. Il t'apprend deuxième voilà. voilà. Ok on fait ça. Bien que qu'on soit bien d'accord ça ne sert à rien là hein, typiquement. Euh... Mais il me reste 4 PV sur mon affreux là. Donc comme ils ont chargé ils ont une attaque supplémentaire. Ils, ils ont Et mal. Trois attaques ça tient. Euh, moi, je vais te donner plus un' save à mon archégeant. Ok. Euh, toc, toc, toc. Alors, déjà, il y a une blesse auto et il y a tout qui touche. Pas mal. Allez, bah, 3 plus. Il n'y en a qu'une qui loupe. Ça, Ça fait plus. 5. Ça fait 5 save. Il fait du 4 plus. Attention. 4, plus. il me reste 4, 4 PV. PV. La pression. 1, 2, 3 sauvés. J'en perds 2. 2. Il ne mourra pas. Il me reste donc 2 PV sur mon Arche Régent. Les espoirs 9 ah, s'envolent. Ouais, c'est chaud. Euh, l'arche, non, c'est pas l'arche régent, c'est l'arche revenant. Pardon. Oui. je joue encore fake, toujours. Ils sont toujours là. Euh, donc c'est parti pour une petite.. Euh... On va commencer par la lame de revenant. 4 attaques, 3 plus, 3 plus, c'est parti. Deux. Une blesse. Allez, une save à 4. Non. Plus, ça fait un PEV. Un PEV, donc ça fait un mort, il, il en reste plus qu'un. T'as à ward hein, quand même. Non mmh, On ah, a un fait save. Ah oui. Bon. Là, on fera après, ça fait un dégât. Et l'autre, ça, ça fait une attaque, 4 plus. C'est raté, donc ouais, voilà, bah, tu peux faire ta, ta ward. Voilà, c'est loupé. Un mort. Euh, bah du coup, ah, il a, il a fight last, mais... Euh... Bah, il a fight last, mais moi, j'ai plus rien qui tape. Voilà. Voilà, donc il a fight et first. Alors, après avoir tapé... Il peut se barrer. Il peut me tirer. Et, et regarde ce que je vais faire. Euh, je vérifie. Y... Ah oui, tu peux, clairement. Il va venir prendre ce point-là, là-bas. Comme ça il va nous prendre le point donc on marquera juste un point voilà et Durtu, tu alors plus des trois attaques plus trois non, le, je genre, pense que très honnêtement la allez pour te faire plaisir ouais. je pense que je vais le retirer hein, euh... voilà euh, ouais, je pense que tu allez. Peux... Bah, Voilà. Euh, save 4 j'en sauve deux euh... ça fait ça fait 12 dégâts allez on retourne voilà. vers Nagash ah bah. Voilà. Ah, voilà, très, très, très belle phase de combat, hein. euh, voilà. Et donc on va... Alors, est-ce qu'on a, non, on n'a pas de morale Il n'y a pas de morale, non, puisque tout le monde est mort. Euh, donc, euh, donc euh, pas tu... de tactique de bataille, juste un point pour l'objectif qui a été repris. Tout à fait. Et voilà. Euh, C'est pas mal. Donc ça fait un point pour toi. Voilà, donc euh, ça nous amène, il me semble, à 15-14. Euh, 15-14 pour le moment. Euh, je vais pouvoir 15. entamer mon tour 4. On va faire le tour 4 et ensuite on va, je pense, je, pense, je pense pourra pour, euh, pour, euh, aussi. pour voir. Voilà. Donc c'est parti, on se retrouve pour le tour 4. Euh, c'est donc parti pour mon tour 4. Euh, alors je, je l'ai fait rapidement, j'ai déjà fait mes mouvements. Euh, simplement pour vous dire que j'ai réussi à dispel le, le soleil vert, enfin le purple sun pardon. Oui. Donc euh, ça c'est un problème en moins. Pour ma tactique, je vais faire en sorte d'avoir plus de figurines sur un sur un décor dans le, dans le camp adverse. C'est déjà le cas avec mes... Euh, mes dryades sur la petite maison là. Donc euh, voilà, ça c'est easy peasy. Voilà. Deux points gratuits. Deux points gratos. J'ai donc, euh, voilà, en face de, de, de des héros, je vais simplement... Euh, donc avec la broche en 13 tout d'abord, dans la broche en 13 qui a fait le deny, donc c'est fait. Et donc avec le. Je n'ai pas grand chose à faire en fait. Donc je ne vais rien faire. Je vais pas tenter un péril ou quoi. Enfin, un fiasco. J'ai déplacé Durtu pour venir me rapprocher du Dreadblade Arrow. Alors moi, si tu me permets, je vais juste faire un redeploy avec mon Dreadblade en utilisant un PC. C'est courageux. C'est courageux le. A3, tu remarqueras que j'ai baissé de régime. Tu pars par là Oui, oui, oui je te bouge. Un, deux, trois. Maintenant, je, je, je... je sais comment tape tu J'ai je... <rire> <C 'est bon. rire> avancé mes Kurnos. Je ne sais pas pourquoi. Les autres Kurnos sont partis dans la, dans le, du côté adverse pour m'assurer euh, ma, ma grande stratégie. Et j'ai reculé les Kurnos archers mmh. euh, de ce côté-là euh, histoire d'être bah, sûr de ne pas avoir une charge de euh, par la suite. <rire> voilà. Je vais faire ma phase de tir. Allez, pour le plaisir, euh, je vais attaquer le. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, attaque. Je regagne un PC, toi aussi. Oui. Euh, bah pour, euh, pour un PC, je leur donne plus dans la touche. Ce sera sur du 3, 3, parce que mon chef est bien trop loin. Tac. C'est pas terrible. Ah oh, bah non, t'es une, une blesse. Oh là là là là, je sais arrive. pas si je vais y arriver. Parce hein. que tu peux le faire. Je peux le faire, regarde. et je le fais. Non. Et je le loupe. Prends deux dégâts. Oh là là là là, chaud. là. Deux ward à 6. Non. non. Donc on était d'accord que c'est sur. C'était euh, sur lui. C'est sur le Guardian of Soul, donc, donc il, euh, vient, de, il, de il vient de perdre deux points de vie. Ok. Il lui en reste trois. Euh, voilà pour ma ch ma, mes tirs, parce que les autres sont dans le vent pour l'instant. D'accord. Euh, charge de Durtu. Une charge à 7, Et il est, devine à quoi, 7. C'est une charge à 6. Une charge à 6. Ouais, oui. Eh. Ah, tiens, un eh, euh, je... Voilà. Voilà, voilà là, là, voilà. Est-ce que tu ah. mets un fight class Non, pardon, je croyais que tu étais un i Excuse-moi. Je peux, oui. Je peux. Je peux <rire> euh, fin de la phase de charge, J'ai pas d'autre charge à faire, peu importe. Quoique, je pourrais m'amuser à aller chercher lui. Mais non, ça te donne une ce serait bête. Euh, mmh. Voilà pour Durtu. Durtu qui donc attaque. Euh, donc, euh, déjà, je ne te mets pas fight là, je vais te faire un piétinement. Oui. Sur 4. Donc, c'est des 3 blessures mortelles. Des 3. 3. 3. Allez, 3 blessures mortelles. <rire> ah oui. Ah oui, oui, oui. oui. oui, oui. Il a, je sais pas combien de PV. Euh... Lui, il est full PV. Bon, il n'en a que 5, mais mmh. 3 guarda à 6. et bien, il n'en perd que 2. Il ne reste plus que 3 PV. Plus que 3. C'est parti, plus des 3 attaques sur son épée. Plus 2, donc ça fait 5 euh, attaques. 5 Et euh, plus 1 parce qu'il est mmh. près d'un bois. Euh, c'est parti. Alors moi je vais utiliser mon dernier PC pour mettre un, un film open à 5. Ok. Hein, comme c'est un héros, il se donne l'ordre à lui-même. C'est parti, mon Kiki. Euh, donc je suis sur du 3, 3 là pour l'instant. J'ai rien de mieux avec lui. Ouh, c'est pas terrible. 2. 2 save à 4. C'est tanké. Oh, c'est pas mal. Il ne bon, veut pas bah, mourir. Très bien. 2 attaques. 2 euh, plus. 2 euh, plus. 2 blesses. Eh bien. 3 dégâts à chaque fois. Ça fait 6. Ça fait 6 dégâts. World à 5. Oh, oh Alors là, <rire> magnifique, <rire> oh, G, magnifique G, magnifique G, un, un PEV, il lui reste deux PEV. Il lui reste deux PEV, le coquin. Et donc il va pouvoir répliquer. Bah non parce que. Euh, voilà. Parce que Durtu se barre. <rire> il voilà. s'en va, il va là. Enfin euh, là, euh, voilà. Il est content. C'est le meilleur moyen de ne pas perdre ses amis, c'est que l'autre joue Sylvanette. Ouais. c'est hein, ouais, bon. il... il vous tape et il se barre. C'est ça. Euh, ce qui me met, ce qui met fin bah, au tour. Au tour, ouais. Euh, one, two more, donc 3 points, je réussis ma tactique. 5 points. 5 points de, de mieux. Euh, on va rapidement te sur le tour 5. Effectivement. Donc on passe au tour 5. Au tour 5. Donc c'est parti pour le tour 5, on va juste faire le jeu d'init pour voir ce que ça peut changer. Donc c'est parti, un des blancs pour moi, un des noirs pour You Dark. Alors, tu l'aurais. J'aurai l'init. Concrètement, euh, de toute façon, euh, on va tâcher de limiter euh, la casse. Mmh. Donc, euh, que je prenne le tour ou que je ne le prenne pas, euh, je pense que c'est une grosse incidence sur la partie. Si je prends pas le tour, je me fais rentrer dedans. et. Bah, franchement, non, là, je te laisserai faire. Hein. Voilà. Euh, voilà. Euh... Bah, dans un tournoi, en tout cas, ton solo, euh, je sais que je l'emporte, euh, easy. Euh, C'est au point, donc je sais que je me mettrai 5 points moi de, de toute manière. Oui, euh, je, je n'ai plus la capacité de reprendre les trucs. Donc à la limite, euh, je, je pense que je tenterai... Euh, je, laisserai le, je, euh, je te laisserai le tour du coup. Ah ouais Bon bah écoute. Euh, je pense que j'aurais pris... Euh, C'est à moi où euh, mon général doit détruire une unité. Ouais. Donc ce que j'aurais fait, j'aurais ramené ici mon, mon général charge à 7 sur le gars. Tiens, on se fait pour voir. Ça passe. Ça passe oui. Je pense que je le tue euh, de long en large. Je pense, il lui restait 3 PV. Même, 3 PV si je, je, le, même si en action héroïque je prends de le soigner. Mais moi, en action héroïque, j'aurais meilleur de gloire. Je, euh, voilà. voilà. Donc, euh, euh, je pense que je la faisais. Je pense que le, le général est mort. Voilà, donc, là, ton général meurt le général. Voilà, mon général se tire hein, pour histoire voilà. de ne pas reprendre la même chose derrière. <rire> euh, voilà. Bon je pense que j'aurais tiré, j'aurais peut-être déçu 1, un. Hein, voilà. Peut-être ouais, en, en, en faisant avec cela aussi. Ce qui fait grossièrement qu'on aurait fini à 25 à 18. 25 à 18. Euh, as 18. compté ta, tes 3 points. Plus, mes, plus ma tactique, puisque 28, là, largement plus d'unités dans la, la zone de adverse. Voilà. Euh, ce qui fait 28 à 18. 28-18. Euh, en tout cas, bravo. Bravo à toi. Super mal, merci. Fait. Euh, et on se retrouve tout de suite pour le délofring. Et voilà, fin de partie. Euh, merci beaucoup Yoda. Merci à toi pour l'invitation. C'était une partie vachement plaisante, euh, serrée jusqu'au bout. Hein. Bon, on finit mmh. au tour 4, mais euh, tour ouais. 1, 2, 3, c'était... Euh, on savait pas où on allait, moi j'ai eu fou un moment, bah, je te l'ai dit hein, hors caméra un moment, gros euh, bon, c'est mort pour moi et euh, bah, la létalité des Sylvanettes c'est libérée à partir du tour 3 euh, ça et ça a été vachement... Euh, oui. ouais, ça, ça, ça, ça, ça a changé les truc, malgré les doubles tours malgré les doubles tours, sur toute la partie aucune initiative ah, ah, oui, Sylvanette, que, ouais. que du Night Haunt euh, ce qui est très fort, euh, c'est qu'en euh, phase de combat, euh, bah, tu tapes et on peut pas, on peut pas récliquer. Bah, si jamais je donne jamais suffisamment à, à manger, j'ai toujours une unité qui part. Voilà. Au pire, je vais perdre une unité, ce qui, ce qui est arrivé avec les dryades en fait. C'est ça. Et encore, les deux dryades ont bien fait chier euh, quand elles sont parties. Euh, oui, donc c'est vraiment... Et puis en, le plus, c'est que je peux aller reprendre des points sur... Je pensais que le, le, le scénario était à mon désavantage. Mmh. Mais en fait, le, le fait il bah, y ait autant d'objectifs, et j'ai choisi de pas en détruire parce que justement j'avais plus de choix comme ça oui. euh, bah, Je pouvais, dès qu'il était parti trop loin d'un de ses objets, aller lui reprendre et il, il était dans le vent malgré la, la, la, la, la, fin, la mobilité des ça, euh, Tu peux rien faire contre, contre, contre autant de TP que, Et encore je ne les ai pas toutes utilisées, hein, Durtu -il, il, peut, il peut se TP lui-même aussi, etc. Euh, donc euh, vraiment, euh, moi je suis très content. Durtu a eu chaud. Durtu a eu super chaud, plusieurs reprises, enfin au, au premier tour déjà. Bon ça, ça a été une de mes premières erreurs, j'ai vraiment trop... enfin euh, je l'ai mal placé. C'était ma grosse erreur, ça, pour, ça aurait pu me coûter très très très cher. Et euh, l'autre erreur, c'est plus euh, en termes de liste. Euh, bon déjà, j'ai mis euh, Trisong euh, alors que je vais affronter des Night Own, Trisong qui me donne plus un à la Ward. Mais bon, là j'avais fait, fait une liste dans l'optique de la jouer en, en tournoi donc ouais. euh, je peux autant rencontrer des Night qu'autre chose donc euh, bah, ça. il fallait que je voie aussi euh, ce que ça donne Bon, bah, je peux m'en sortir sans par contre j'aurais pu un peu mieux optimiser mes sorciers euh, not notamment la broche en 13 qui ne m'a pas servi à grand chose euh, à mm. part donner euh, une fois un bouclier mystique oui. euh, bah, après je voulais l'utiliser pour faire euh, euh, euh, Harmonie Verdoyante pour pouvoir, si jamais je perdais des notes, euh, en faire revenir bon, l'occasion mm. ne s'est pas présentée, le, les de façon extrêmement résistants mais peut-être que face à d'autres armées peut-être plus létales encore que les oui. night euh, Nighthawk le, il le, le y, y a moyen que ça m'aide quand même donc je sais pas je, je vais réfléchir à ce que je peux améliorer dans cette liste mais en tout cas elle me plaît bien le purple sun, euh, qui, a le purple deux sun qui, qui est très dur à virer et euh, mm. vu qu'il n'y a pas de prêtre chez les chez, chez sylvanettes c'est dur à gérer mm. Et euh, ouais, l'as m'a fait presque suer deux fois. Bah, deux tours de suite. Ouais. On est passé à deux as euh, près. Mmh. Donc, euh, bon, après c'est, ça reste un jeu de hasard. Et les en des... partie. En partie. En partie. Vrai. La stratégie, les dés. Euh, non, euh, c'est très très bonne armée euh, à jouer euh, et à affronter aussi euh, les Sylvanettes. Euh... et merci à Oracle de m'avoir poussé. Euh, salut Oracle. Salut au briseur de l'île de vue. Salut. Euh, euh, vous euh, vous bon, êtes dans mon cœur. Quoi. Voilà. Euh, bah, écoute, je te remercie, je... je me permets de couper mon mois du passé pour, euh, bah, comme il le faisait, remercier déjà nos partenaires que sont My Place pour ses figurines à moindre coût, Crank Wargame pour ses tapis, bien sûr, et euh, My, -My pour ses décors de qualité, mais j'apparais aussi pour vous parler du prochain gros événement sur la chaîne, euh, sur Twitch exclusivement, bien sûr, c'est le Championship 5 édition AOS. Euh, voilà, donc euh, des, un roster de qualité dont je ne vais pas encore vous parler. Euh, L'événement aura lieu les 28, 29 et 30 octobre, donc le dernier week-end d'octobre. Venez nombreux, c'est le premier gros événement AOS sur la chaîne. Euh, je compte sur vous pour soutenir ce, bah ce, cette initiative. Il va y avoir du très très lourd, on vous en parle très très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis ciao les seigneurs de guerre.